Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Zach en roulis, 19 e épisode de cette saison. Je suis ravi de vous retrouver de très très bonne humeur. Vraiment, aujourd'hui, était une journée de qualité parce que j'ai commencé The Last of Us. J'ai commencé The Last of Us, mais pas la série. Des gens sont sur la série, j'ai vu que l'épisode 3 avait plus ou moins plu. Moi, c'est le jeu en stream ces derniers temps et ça me régale vraiment. Merci à tous les viewers qui m'ont dit Zach, mets-toi sur The Last of Us, c'est vraiment un super jeu, vas-y, vas-y, vas-y, ces derniers temps j'ai manqué d'un jeu pour un petit peu animer mes sessions et ces derniers temps je prends vraiment beaucoup de plaisir à le faire donc je vous remercie, on a une belle émission euh, cette semaine, je tiens d'ores et déjà à vous dire en début d'émission qu'il n'y en aura pas la semaine prochaine pour la simple et bonne raison que je serai au Maroc Voilà, je pars une semaine au Maroc du 3 au 10, on va aller voir un peu la famille, on va faire plein de choses très très cool donc ça fait plaisir, donc je serai au Maroc mais par contre je reviens la semaine d'après et la semaine d'après je ne reviens pas les mains vides je ne reviens pas avec un, mais avec deux invités ces deux frères qui ont percé sur internet, en faisant des sketchs en commun, puis en se lançant chacun dans ses projets, notamment l'un en stream et l'autre dans des BD et plein d'autres trucs. Bon, je vous fais un petit peu le topo, ce sera les frères du rire jaune. Voilà, ça fait très plaisir. Henri et Kevin Tran, un grand bonheur de pouvoir avoir deux personnes comme ça. C'est vraiment trop cool. Alors ceux qui disaient OMG pnl non. <rire> C'est... <rire> <C 'est... rire> PNL niveau BD et tout on a vu mieux mais ce n'est pas PNL mais ce sera très très cool donc euh, voilà on en discutera d'ici là mais je vous préviens d'ores déjà il n'y a pas d'émission la semaine prochaine j'espère que vous allez bien un petit train de la hype est présent dans le chat c'est vraiment toujours très très agréable tu vois on discute comme ça on gagne de l'argent maintenant c'est super mais au-delà de ça c'est un invité qui a accepté de venir sur une petite short notice je vais allé le voir dimanche je lui ai dit hey, Samuel est ce que ça te dirait de venir et il m'a dit oui donc je l'ai spoilé et je l'introduis. Bonjour, je suis avec Samuel Etienne. Comment vas-tu, Samuel Salut, Zach. Merci de ton invitation. J'étais super content, un, de venir chez toi, et puis euh, deux, de pouvoir te dépanner, puisque euh, voilà, j'étais dispo dans ma petite semaine pas trop chargée. Donc euh, j'étais très content. Je t'ai vu jouer à Last of Us et j'ai vu que tu avais du plaisir, j'ai vu, okay, oui. vu que ça se passait bien. Ok oui, ça fait vraiment très plaisir. Euh, comme je l'ai dit en intro, franchement, The Last of Us, je le découvre un peu après tout le monde. et Grand, grand plaisir de pouvoir... Mais j'ai l'impression que la, la série, c'est un classique quand la série se passe bien. Là, euh, du coup, ça ramène des gens aussi sur, sur le jeu. Quoi. De très bonnes critiques ça, ouais, la série y pour l'instant. Moi, j'ai adoré, euh, d'autant que je ne connais pas le jeu, donc euh, je découvre l'univers par euh, la série. Euh, du coup ben, j'ai pas aussi ce problème de ah, est-ce que ça est colle ou que est, pas Est-ce que c'est fidèle et tout. Je comprends hein, les gens qui sont très accros au jeu par exemple et qui l'aiment beaucoup et qui voient la série la série les emmène un petit peu ailleurs moi en, pu, voilà, en pur euh, découvreur de la série je me suis régalé sur les deux premiers épisodes alors que pourtant je suis pas du tout fan de ce genre de type de film zombie tu sais, euh, zombie ou c'est plus zombie contaminé apocalyptique voilà. euh, pas ça. trop parce que je prends tout au premier degré donc pour moi tout ça est réel, je flippe à mort <rire> mais ça me plaît et, euh, et le troisième épisode qui, qui fait tant parler... Sur lequel j'ai fait un petit tweet d'ailleurs, il est étonnant parce que tu t'attends pas du tout à ce qui va se passer. Ok, moi j'avais dit je fais le jeu et puis j'irai voir un peu la série juste après, si ça a l'air cool. Moi j'aime bien regarder plusieurs épisodes en même temps et tout, franchement c'est assez cool. Toi aussi t'as cette capacité ce truc, parce que c'est pas vraiment une capacité, de temps en temps ça peut être un défaut à te projeter très vite sur ce que tu vois ou ce que tu penses. Mais trop même, alors c'est super parce que du coup quand vraiment un film est réussi, tu vois il me prend, c'est une histoire d'amour, je suis touché, quand ça fait peur j'ai très très très très peur. Et euh, je mets pas beaucoup de, de distance. Alors c'est super parce que tu rentres dans l'histoire, tu vis ton truc, quoi. Euh, le problème, c'est que pour euh, quand j'étais plus jeune, par exemple, les films fantastiques, les films d'horreur, euh, c'était très très compliqué pour moi parce que ouais, c'est des shows, quoi. Oh c'est des shows. Donc ça va, ça J'ai l'impression que ça va un peu mieux, ça va un peu mieux. Voilà, maintenant. Moi, j'ai une question parce que je sais mmh. que les viewers, ils savent tout mieux que nous. C'est tout le temps ça. Mais c'est génial d'ailleurs. Et c'est génial de pouvoir poser des questions. Est-ce qu'il y a un mot pour décrire ce, on, ce, ce dont on est en train de parler Le fait de savoir se projeter euh, très vite, des fois sur des situations, sur un film ou sur des choses. Parce que moi, je sais que c'est quelque chose qui m'avait posé problème à des moments dans ma vie. Genre, par exemple, moi, si je pense à une situation extrêmement triste, imaginons, je dis une bêtise, genre la, la perte d'un proche quoi, si je me pose trois minutes dans mes pensées, je vais le vivre ouais. comme si c'était vraiment arrivé. Alors que pas du tout, je suis tout seul, assis euh, dans une pièce en blanche. Euh... Ah oui, mais <rire> en dehors même de la fiction en fait, ah ouais, total. Si t'imagines quelque chose, tu vas te ah la vache. Ah, ah ouais et ça c'est vraiment c'est pas ouf. Bah s'il y a un mot qui existe à m'intéresse que je le connais pas. Ouais, e ouais. Extra lucide. Ah je sais pas. Hypersensibilité. Ouais peut-être. Un je peu sais de ça je pense aussi. Ouais. <rire> il y a un peu de ça. Ouais. Doit y avoir de ça. Je sais que dans les commentaires YouTube ils nous disent. cette idée que tu sais sur l'actu le matin. Souvent tu vois ce matin ce matin je parlais de, de, de, de la guerre des puces. Alors, pas les puces des chiens mais les puces électroniques ouais. entre la Chine l'Europe les États Unis. À la Corée du Sud. Voilà, exactement, et Hier je parlais d'un autre truc comme ça et parfois j'arrive sur des points d'actu je maîtrise pas trop et je dis "Attends, vous. Avez... C'est-à-dire, c'est un, un point de la réforme des retraites. Et euh, voilà, il y a 3, 4 000, 5 000 personnes. Et je dis, il y a toujours des gens qui connaissent bien le sujet. Et là, je dis, attendez, aidez-moi à comprendre. Et donc, on parle, on parle. Et, euh, et, la, et la réponse, l'info vient du chat. En fait, il y a toujours des spécialistes du truc. Et du coup, j'appelle ça l'info augmentée. Je leur donne des infos. J'ai des retours d'infos qui sont parfois encore plus précis. Ouais. Et on arrive en fin de stream avec des infos encore plus... Euh, Pointues. Plus... Ouais. Ça, je trouve ça, pour un journaliste, c'est facile. Génial. Ah, ouais. Ça fait plaisir, nos amis du chat qui servent toujours à, à quelque chose. Même clair. si moi ici, ils aiment bien aussi hein, de temps en temps envoyer des fake news, hein, on vous connaît. <rire> c'est bien aussi, moi j'aime bien. Ils sont bien drôles, ils sont bien drôles. Écoute Samuel, un vrai plaisir de, de te recevoir aujourd'hui. Tu t es quelqu'un, alors moi c'est très très simple. En général quand je fais les recherches pour des invités, pour préparer l'interview, je regarde leurs anciennes interviews, des passages, des ci, des ça. Toi, tu avais un Wikipédia garni. <rire> Il y, <rire> tout. il y a tout, il y a trop, il y a même trop... Est... Elle, est... elle est insane cette fiche Wikipédia. Fait énormément après, ça... De choses. Mais ça n'a pas de sens, il y a même trop d'infos. À un moment, tu... elle est illisible cette fiche. Tu vois, il y a les... Parce qu'en fait, elle est... Elle, est... elle est comme moi, elle est vieille. Et en fait, Au début, c'est quelques lignes, tes premières... Et puis après, les gens, ils rajoutent des... des couches, mais sans forcément résumer ce qu'il y a avant. Elle... Cette fiche, elle, fait, tu vois, elle, fait... elle est trop longue. Et du coup, tu sais... Tu sais... Ce que je lui reproche, c'est que du coup, tu ne sais plus trop ce qui est important, euh, tu vois. Mmh. Euh, mais pour le coup, la partie Twitch, elle est assez euh, détaillée, Elle raconte bien euh, ouais, ouais. Euh, comment je suis arrivé là, ce que j'y fais. Quoi. Et ben, on va discuter de tout ça. Avant de parler un peu de Twitch, on va parler euh, de ta carrière, on va parler de toi pour en savoir un petit peu plus. Euh, J'ai préparé des petits points, des choses très intéressantes, donc je suis content de faire cette émission. Et on va commencer par le classique. Je vais te demander qui es-tu, d'où viens-tu et quel a été ton parcours scolaire, s'il te plaît. Samuel Etienne, né le 20 mai 1971. Ah oh euh, donc, bientôt à moi la retraite, yes! Enfin, j'ai l'impression que ça va reculer un peu, mais c'est un, un autre débat. Une petite dizaine d'années! <rire> <rire> je suis né à Rennes, je suis né en Bretagne, je suis un petit breton. Euh, parents, grands-parents, agriculteurs. Euh, mes, tous mes grands-parents étaient agriculteurs bretons. Oui. On est toutes petites exploitations. Donc, quand tu connais la mobilité géographique du paysan breton au XXe au XIXe siècle, tu te dis que tes racines sont très bretonnes a priori, voilà. Même si, de toute façon, l'histoire des... de l'humanité, c'est des migrations en permanence. Bien Donc sûr. Si je remonte un peu, je vais sûrement trouver des, des... mouvements. Des... Ben oui, c'est sûr. Tous, hein, on est tous concernés par ça. Donc, très, très breton, enfance à Rennes, 0, 18 ans, dans la même école de la maternelle à la terminale. Ah oui Ouais. alors ça, c'est super. Très... Il y a un côté très protecteur parce que du coup... Bah, euh, au bout de 14 ans, tu connais tout le monde, tu vois. Le matin, en arrivant en, en seconde première terminale, je passais, je pa je passais une demi-heure trois quarts d'heure à dire bonjour. Tu vois, parce que c'était un gros lycée, il y avait euh, 12 terminales, je crois, 12 classes de terminale. 12 quoi, classes ouais. de terminale Ouais, c'est un gros lycée, ça faisait la taille d'un quartier, tu vois. Et ça partait de la maternelle, c'est trop mignon parce que tous les 3-4 ans, tu changeais de cours de récré. Parce que l'établissement était très grand, il y avait plein de cours de récré différentes. Et donc tous les 3-4 ans, tu passais dans un cours, euh, la cour des grands. Donc c'est des jolis souvenirs. Voilà, bon, c'était l'école un peu à l ancienne, un peu. Tu vois, euh, en plus en montagne il y a beaucoup d'écoles catholiques donc c'était un petit peu euh, la discipline un peu dure à l'ancienne mais je regarde de bons souvenirs notamment parce qu'à la fin tu connais tout le monde, tous ouais. les profs, tu as plein de potes, ça c'est super. tu as ouais. eu des, des amis euh, que, qui, qui ont fait comme toi, c'est-à-dire de la maternelle au lycée, genre que ouais. au lycée ouais. tu les avais déjà quand vous aviez 5 ans ah ouais, ouais ouais ouais du coup ça crée des, des, des, des, des amitiés super fortes quoi et j'ai encore des, des, des, des potes en fait de cette époque là. J'ai un pote qui vit en Amérique du Sud qui est parti euh, maintenant il est au Brésil. Euh, qui travaille pour une, une grosse boîte française euh, et qu'on se retrouve en Corse chaque mois de juillet. Génial Et c'est un copain de cette époque-là, donc on a des souvenirs de fous quoi. Donc c'est une belle séquence, on est, on, je suis dans une famille aimante, j'ai un petit frère, une petite sœur, enfin c'est plutôt cool, et puis à, à 18 ans je quitte Rennes pour Paris, okay. je rentre à Sciences Po, voilà, je passe le concours, sur un malentendu j'ai le concours, <rire> donc je rentre. Et t'es un bon élève, t'as eu quel bac un, Alors à l'époque c'était un bac C, maths physique. Donc aujourd'hui, on dirait bac euh, S, S c'est ça, ouais, ça. maths physique, nul en sciences et en maths. Mais euh, déjà, à l'époque, quand tu avais un bon niveau général, on disait ah, « Allez, fais une série scientifique, on sait, ça va t'ouvrir plus de portes et tout ». Et donc, je suis un scientifique, euh, je, suis, je suis très mauvais, j'ai des notes au bac en sciences qui sont catastrophiques. J'ai mon bac avec le français. Euh, les langues, euh, l'histoire géographique, l'option éco, la philo, tu vois. Ouais, donc tout ce qui <rire> n'est pas la matière principale, mais ça passe quand même. C'est débile, mais bon, euh, tu vois, et je crois que ça n'a pas trop changé. Je crois que les, parfois, les, quand tu as un bon niveau, on te pousse encore, c'est un peu bête, vers une filière scientifique, parce que soi-disant, elle, elle va t'ouvrir plus de portes, alors que, alors que j'aurais été peut-être plus épanoui en littéraire, mais bon. Tu Total. Vois. Mais surtout, en plus, Samuel, je te le dis, parce que tu dois peut-être le savoir ou pas, d'ailleurs, et même moi, je l'ai appris il y a dis. pas si longtemps. Euh, bac l ça n'existe plus. Ah oui! Ça n'existe oui, plus. Oui, maintenant, c'est des options. Maintenant, c'est des, des options, options. où il y a beaucoup d'élèves qui composent un petit peu leur ouais. matière, leur ci, leur ça. Et en fait, je m'étais renseigné dessus et il y avait, et j'en avais lu dans un article de Le Monde, euh, des dizaines de milliers, je crois que ça se coûtait peut-être à 150 000, un truc comme ça, euh, terminales qui ne font pas de maths. Oui, bien sûr. Par rapport au avant où c'était que 20-30 mmh. 000, quand du coup c'était les gens L en fait. Bon, Je ne suis plus sûr des chiffres exactement, mais, du mais coup, a... on a vu une augmentation énorme. Et du coup, ça. les anciennes filières qui ont officiellement disparu, en fait, elles sont recréées par le choix des options. C'est-à-dire que vous êtes, tu as encore beaucoup de jeunes qui choisissent justement des options, des dominantes, maths, physique, mmh. du, et qui recréent l'ancien bac scientifique. D'ailleurs, pour les maths, à vérifier. Ils l'ont remis. Voilà. En fait, Il, totalement. Parce qu'il y a eu polémique oui. hein, sur la disparition totale euh, des maths. Or, les maths à petit niveau, ça sert quand même un petit peu toute la vie. Et puis en plus, dans le monde dans lequel on rentre, ça devient de plus en plus important. Tu vois, on Bien parlait sûr. des puces tout à l'heure. Et le nombre ouais. de jeunes qui, se sont, qui sont après à aller derrière en post-bac, qui avaient abandonné les maths assez tôt et qui se sont dit Ah Ben bah ouais, chaud. Ouh On as besoin un, un niveau minimum tout le temps. Quoi. Exact. Donc, ils ont remis ça dans, dans le tronc commun. Ouais. Donc finalement, c'est drôle parce qu'il y a des réformes et des réformes et des réformes. Et puis tu te rends compte que tout ne change pas tant que ça. Quoi. Voilà. Donc, Paris. Et puis je ne suis jamais reparti. OK. Parce que je suis resté là euh, pour le pour le boulot, euh, je, voilà, pour, le, pour le journalisme. Et puis, quand tu fais de l'antenne, euh, moi, j'étais beaucoup plus attiré par l'antenne que par le reportage. Très bien. Ben, à l'antenne, tu vois, en radio et en télé, euh, c est, c est à, ça paraît que ça se passe beaucoup. C'est là qu'il y a du, du boulot. En fait. ouais, c'était déjà très centralisé. Voilà, donc je suis resté, euh, je suis resté parce que tout simplement, le, le travail était là. Et je t'avoue que du coup, c'était confortable parce que je pense que moi, il y a plein d'autres endroits qui m'auraient plu. Euh, J'aimais beaucoup passer du temps à Londres à l'époque. Euh, et puis il y a plein d'autres villes à l'étranger ou en France qui auraient pu me séduire, en Bretagne, dans, dans, dans le sud. Mais le fait que professionnellement, en fait, j'avais pas trop le choix et que tout se passait à Paris, en télé, tu vois, c'est plus simple de faire sa carrière à, à Paris. Du coup, je me suis pas posé la question et j'avais pas la tentation de partir d'une ville qui a plein d'aspects très séduisants, mais aussi des aspects plus difficiles, quoi. Il y a quoi, oui, y a quoi suis... comme aspect plus difficile qui t'ont ah, marqué quand toi t'es venu de ta ah, petite Bretagne natale, ah, même bah, si tu étais quand même dans une grande ville Ah non, mais si, si, plein de trucs, en fait. En fait, ma première année à Paris, c'est euh, bof, hein, euh, donc je suis dans une toute petite chambre de bonne avec une, des, des, des, des murs, des, on parlait du bruit ensemble avant l'émission parce que je te posais la question du bruit, euh, toi, qui, toi, qui, toi, toi maintenant qui es parisien. Ouais, hein, néo-parisien. Néo néo-parisien. Et en fait voilà, donc euh, bon, j'avais euh, deux, euh, deux jeunes couples euh, de part et d'autre et qui s'aimaient très très fort, donc je partageais leur vie amoureuse euh, à <rire> temps plein. Donc, moi j'essayais je, de bosser, tout c'était chaud. C'était une horreur. J'avais dans la cour... Ma petite chambre de bonne est au premier étage, tu vois, est donnée sur un sur un parking où toutes les nuits il y avait une grosse voiture allemande dont l'alarme sonnait à bloc. Oh l'enfer Bref, tu vois. Et puis après, il y avait le, le métro que je découvrais. Bon ben, je sais pas si ça a beaucoup changé, mais qui était euh, bruyant, un peu sale, tu vois, où on se pire pas très très bien. Je trouvais pas ça très très séduisant. Et en fait, euh, au début, j'ai vu un peu que les que les aspects euh, négatifs cool de Paris, le bruit, ouais. le bruit, le, le, le bruit de la ville, tu vois. Bon, la Bretagne c'est plus calme, quoi. Le, le, le speed, un le, peu. le speed tu vois, le speed, pff, euh, les, les études qui étaient un petit peu, c'était un peu chaud. Et puis, et puis, le temps a passé et puis on s'habitue. On, on, on rentre dans le boule. Ouais, on s'habitue au bruit, on marche vite comme... <rire> <rire> ça. On va vite dans le métro. <rire> et puis surtout, il y a un moment, j'étais passionné par la moto et très vite, en fait, j'ai roulé en moto dans Paris. D'accord. J'ai arrêté de prendre le, le métro et en fait, je crois que j'ai commencé à aimer Paris, quand j'ai commencé à rouler dans Paris et de, et de voir que cette ville est belle. Elle est ouais. magnifique. Elle est... Il y a des heures où, petit matin, la nuit, le soir, où la ville change totalement. Ouais, oui, il y a un charme. Elle, Elle s'apaise. Il y a moins de bruit, moins de circulation, moins de gens. Et là, tu regardes la ville. Elle est très, très belle. J'ai commencé à aimer Paris comme ça. Et aujourd'hui, je l'aime beaucoup, cette ville. Même si je me dis parfois, parce que j'ai deux petits garçons, que j'aimerais bien qu'ils respirent un air plus, plus pur. Quoi. Oui. Même logique. si ça s'arrange doucement. Mais je me dis parfois, ils seraient peut-être mis au bord de la mer ou à la montagne ou à la campagne. Quoi. Mais encore une fois, le boulot... Fake. il est là. J'ai une question un peu abstraite comme ça. Toi qui es arrivé à Paris dans les années 90-95 ouais. à peu près. Ouais. Donc c'était il y a quasi 30 ans. Mmh. Il y a quoi comme différence entre le Paris que t'as connu quand t'es arrivé et le Paris un petit peu de maintenant, de 2022-2023 Je sais pas ce que vaut mon sentiment, c'est très subjectif, ouais, donc... bien sûr, mais bon euh, moi quatre. je vois pas de différence, tu sais, parfois je, vois des... je lis beaucoup les journaux, comme tu le sais, et je vois beaucoup de polémiques sur Paris, sale, tout ça. En vrai, je ne te... trouve pas que Paris soit plus sale qu'il n'a été. Paris a toujours été. Bon, c'est une énorme ville qui vit beaucoup, grosse activité économique. Donc, ouais, c'est un peu crado. Mais voilà, moi, j'ai connu Paris qui était envahi par les crottes de chiens, par exemple. Ça n'existe quasiment plus. Alors, il y a eu des municipalités. J'étais trop jeune, mais Chirac, il avait lancé, quand il était maire de Paris, les motocrottes. Tu ne peux pas te souvenir de ça, le truc. Connais... Les motocrottes, j'ai déjà ça. entendu. Déjà <rire> je crois que c'est Chirac, maire de Paris. Il a lancé les motocrottes. C'était des mecs en moto spécial tu sais, pour aspirer les crottes. Parce que c'était un. À Paris, tu ne pouvais pas marcher. 5 minutes, tu sens te prendre une crotte. quoi. Bon, donc le... Ça c'est réglé à peu près, tu vois. Moi, je trouve que la ville n'a pas tellement changé. Elle est un peu en travaux tout le temps. Mais une ville qui est en travaux, c'est une ville qui vit. C'est ouais. vrai que c'est une ville où on reporte, ouais. on investit, etc. Et tout. Non, en fait, ça va. Je trouve, trouve qu'elle est ni plus, plus agréable. Ni moins. En ni, ni moins. Okay. revanche, toi, il y a des trucs qui me choquent. Je trouve qu'une ville qui est aussi riche, parce y a des sous quand même à Paris, quand je vois le... Donc, tu vois, je parle de transport en commun, par exemple. Moi, je fais des notamment par rapport à la pollution, tout ça, je me dis que ce serait cool que je les prenne plus, mais je trouve que ce n'est pas une bonne expérience. Moi, je suis père de famille, je me balade souvent avec les enfants, des poussettes, euh, des valises quand on va à la ouais, gare, ça, tu vois Ben pardon mais prendre avec deux petits, une valise, des poussettes, euh, le métro pour aller prendre un train, euh, alors qu'il n'y a pas d'ascenseur, enfin très très peu, euh, des escalators parfois, et beaucoup d'escaliers aussi, c'est un peu compliqué. Il y a de la mobilité usagée ou ouais. handicapée qui est compliquée. Et là, je te parler des, des handicapés, c'est pas normal. que Le, le nombre de stations euh, de métro à Paris accessibles par ascenseur pour les personnes en situation de handicap, c'est que dalle, hein, c'est quelques stations. Euh, et c'est ça, ça, en fait, ça me choque parce que c'est une ville riche, et, euh, et je la trouve pas très inclusive ouais, okay. pour d'abord les personnes en situation de handicap et aussi les familles. Alors, je suis un peu râleur sur ce coup-là, mais je pense qu'on pourrait faire mieux que ça. Ça va, ça va. <rire> je, je, je comprends totalement. <rire> euh, avant, hier, le dimanche, avec ma femme, on allait au brunch. On a pris du coup le bus et dans le bus, il y avait une famille avec deux poussettes comme ça. <rire> je vois ce que tu veux dire. <rire> bah, je pense que ça, pourrait... ça bah, du coup, pour moi, ça n'a pas beaucoup changé. En, tu vois, en 30 ans, ouais, je suis arrivé en, ouais, au début des années 90, donc ça fait ouais, 30 ans. Ben... C'est pas, pas normal, c'est le sujet dont on parle beaucoup. Ouais. Je trouve que la, la ville, je te dis, elle n'est pas mieux. Après, il après, y a des aspects de Paris euh, qui sont fascinants. La vie culturelle à Paris, oui. les expos, les musées, tu vois, quand tu aimes manger, les restos. Ouais. Et, et en plus, en général, c'est ce que je dis à tout le monde. mais euh, Moi, tu vois, je, je suis lyonnais, donc j'aime beaucoup ma ville. Mais c'est vrai qu'à Paris, il y a offre culturelle qui est genre littéralement ah ouais. comme ça. Et il y avait des gens qui me disaient ouais, « moi, j'habite à, à Dijon mmh. ». Vive Dijon, hein, c'est très joli. joli euh, mais on a aussi des musées, des trucs. genre dis oui, oui. oui. Mais en fait, tout n'est question que de proportion. C'est-à-dire que la, la vie culturelle à Dijon ou dans une autre ville, ça va être ça. Et à Paris, ça va être ouais, un truc, ça. C'est-à-dire que dès qu'il y a, par exemple, un gros concert, un artiste, une compétition sportive, euh, peu importe, bref, ou de la liste est vraiment très très grande, une expo. Bah, ça va être d'abord en priorité effectivement dans la capitale et Après toujours de des, en des trucs... Ça c'est super quoi. Et puis après il y a la fête aussi, tu vois. Bon, moi j'avais beaucoup fait la fête en Bretagne. Donc quand je suis arrivé à Paris, je l'ai pas refait beaucoup, mais un peu quand même. À la, ouais. fin, à la fin de mes années étudiantes et au début <rire> de mes années professionnelles, j'avais ma meilleure amie Fanny, on sortait énormément et on a des, des bons souvenirs de fête. <rire> ah <Paris, quand> <rire> oh là, là là là, on discute bien, on discute bien. Et après quelqu'un qui nous dit après 15 balles les coquillettes quoi. Vous l'avez vu passer. <rire> on évitera ces coquillettes chèvre-miel horribles. Alors, on va rediscuter un petit peu de tout ça. J'ai vu que tu avais commencé euh, un petit peu le journalisme, etc. J'ai vu, tu as eu des stages, c'est ça Des stages, j'avais vu, dans la rédaction ouais. à Ouest-France, ouais, des ouais. endroits comme ça bah, C'est un grand classique. C'est un, un métier qui attire beaucoup de, de, de vocations, beaucoup de jeunes, mais qui ne peut pas intégrer autant de, de, de personnes, tu vois, parce qu'il n'y a pas 1000 créations de postes. Tu as toujours été un, un métier un peu bouché, un peu précaire aussi. Oui. Notamment parce que, voilà, je pense que c'est un métier qui attire plus qu'il ne peut absorber. Donc Du coup, au début, c'est très précaire. Donc, euh, tu as beaucoup de stages au début, tu as beaucoup de piges, tu sais, es payé la journée. Après, si ça se passe bien, tu vas avoir des CDD. Le... Et les CDD, un jour, si ça se passe vraiment bien, se transforment en CDI. Donc, moi, je suis passé par tout ça. Okay. Ça s'est plutôt bien passé, euh, selon le parcours que je te décris. Mais j'ai vu pas mal de copains qui, parfois, étaient plus doués que moi, qui sont un peu... Euh, qui, sont, euh, qui ont été euh, fatigués par ce parcours un peu du combattant. Tu vois mm -hmm. Parce que tu te demandes un jour si tu vas pouvoir en vivre correctement. Donc, euh, bah, je me suis un peu accroché au début. Euh, au début, en plus, tu ne choisis pas où tu travailles, tu vois, c'est normal. Parfois, tu travailles dans des rédactions où le proche d'éditorial te, te séduit pas forcément. te le les, correspond moins. Les conditions de travail ne sont peut-être pas topissimes, mais à un moment, tu te dis, ouais, mais tu as, as, as 25 ans, tu as 30 ans, bah, tu as tout à démontrer et tu pas forcément grand-chose à, à apporter. Et puis, au fil du temps, bah, plus tu vis, plus tu as l'expérience, plus tu bosses, plus tu peux te permettre de, faire, de choisir les endroits où tu vas. Et moi, ça fait un petit moment déjà que je m'offre ce luxe de travailler que dans les endroits où je me sens bien humainement c'est où je trouve que les gens euh, bossent en intelligence et en humanité font attention les uns par rapport aux autres y compris dans la façon dont la hiérarchie s'adresse aux gens tu vois ouais. je, moi je trouve que voilà à notre époque aujourd'hui euh, il faut parler bien aux gens euh, donc donc euh, ça un, un cadre de travail agréable un projet éditorial qui me plaît et puis une forme de liberté parce que moi j'aime bien avoir mon ton aussi à l'antenne et j'aime bien pouvoir faire mes petits trucs mes petites euh, voilà, mes petits délires mes petites vannes ma petite écriture et, et si j'ai tout ça Ouais, je suis bien. Et aujourd'hui, dans mes trois jobs, j'ai ça. France Info, j'ai ça. Question pour un champion, j'ai ça. Et Twitch, bah. Ben, euh, Twitch <rire> Comme c'est moi le patron de ma chaîne. <rire> ça aide un petit je peu. Me, je me parle plutôt bien. <rire> non, c'est important, et t'as raison de le dire, parce que c'est ouais. vrai que ce côté liberté de ton, ça permet de personnifier un peu, justement, l'émission en Et quand elle n'est pas là. Non. C'est moche. Fait, en fait, c'est. Évidemment qu'au début, c'est compliqué d'avoir. Quoique parfois, il y, y, y, y a des jeunes gens, très très tôt sur Twitch ou sur YouTube ou ailleurs, dans les autres médias traditionnels, qui ont, qui ont un ton, qui ont du talent, qui, qui créent un truc tout de suite. Parfois, ça arrive plus tard. Mais euh, de toute façon, ce qui est sûr, c'est quand quelqu'un a une petite particularité, une originalité, une musique à faire entendre, un truc différent, il faut que ça puisse s'exprimer. Et pour que ça puisse s'exprimer, il ne faut pas trop de cadres. Mmh. S'il a un Red Chef, deux Red Chefs, trois Red Chefs, etc., des gens qui donnent son avis et que chacun dit « non, il faudrait faire comme ça, comme ça, comme ça ». Et finalement, tu vas arriver à un produit qui va plaire à tout le monde et qui va ressembler à rien. Parce qu'il n'y aura pas d'aspérité. Voilà. En fait, il faut que ça te ressemble. Et à un moment, il faut laisser, à condition qu'il ait un minimum de talent et, et qu'il ait envie de bosser, il faut laisser l'animateur, le streamer, le youtubeur exprimer sa différence, tenter des trucs, parfois ouais. se tromper, mais faire exister sa petite originalité pour que ce ne soit pas le, le, le même stream, le, le même contenu, la même émission de télé que le voisin. Quoi. De partout. Ouais. ouais. Comment tu as intégré le monde de la radio Tu nous as dit que tu préférais passer à l'antenne plutôt que de ouais. faire des reportages Comment est-ce que tu es arrivé dans ce monde Comment est-ce que tu t'es rendu compte du coup euh, que tu préférais ça Et qu'est-ce qui qu t'a un petit peu plu dans tout ça En fait, mon constat dès le début, c'est que je ne suis pas meilleur qu'un autre. Tu vois, je fais mes débuts dans ce métier, je vois plein de gens très brillants. Euh, au début, je commence par la presse écrite parce que moi, c'est ça que je voulais faire. Je voulais écrire des, des articles, tu vois. Je voulais vraiment devenir journaliste depuis que j'étais tout petit. Et puis, euh, OK, je, je les écris, ces articles, je les trouve pas excellents. Okay. C'est pas mauvais, mais euh, clairement, ça ne fait pas la différence. Tu vois je trouve que ce n'est pas super bien écrit par rapport à mes confrères. À mes camarades d'études ou premiers journalistes que je croise, et je me dis bon, ok, ouais, c'est bon. Et puis un jour, je découvre la radio, par hasard. Je fais du reportage. Je sais, je travaille en plein de petites structures au début. Au début, il faut tenter un peu sa chance partout. Et puis je me dis que ça me plaît plus, je sens que j'ai un peu plus de plaisir. Euh, donc je fais un peu de reportage, et un jour, je découvre ça. Ouais. Je découvre l'antenne. Le, le micro. Raconter des histoires d'infos. Et là. Il n'y a plus que l'info. Il y a une partie de, de, de, de raconter, compter, jouer un petit peu. Jouer avec la voix, jouer avec les silences. Il y a une musique, la musique des mots, tu vois. Ouais. Et, là, je, et là, beaucoup de plaisir. Là, ça parle. Pas de stress, tu vois. Pas le stress de l'antenne, la, de alors qu'on était en direct déjà, mais beaucoup de plaisir. Et là, je me dis, waouh et, et donc, tu vois, de, de cheminement en cheminement, de test en, en test, je découvre comme ça l'antenne à la radio. Je me dis, OK, c'est ça que je veux faire. Pourquoi Un, j'ai du plaisir. Deux, comme j'ai du plaisir, il se passe quelque chose, je suis meilleur qu'en presse écrite, par exemple. Et à un moment, je décrète, voilà, je, je vais chercher les endroits où euh, j'ai du plaisir, parce que ce, le, le petit Sam qui n'est pas meilleur qu'un autre, s'il a du plaisir dans un endroit, il va sans doute s'investir, il va travailler beaucoup, parce que quand tu as du plaisir, sans t'en rendre compte, en fait, tu travailles beaucoup assez facilement, et ça va peut-être te mener sur le chemin de la réussite. Et en fait, je suis allé de glissement en glissement comme ça, de presse écrite en, en radio, de reportage en antenne. De, télé en, de radio en télé, en fait la télé c'est comme la radio, en fait. ouais. tu mets une caméra en plus, mais les techniques sont assez, sont assez si, si, similaires. Et puis j'ai voilà, érigé ça en système, j'ai dit voilà il faut qu'il y ait du plaisir, parce que quand il y a du plaisir, tu travailles énormément, ça ne te coûte rien quand il y a du plaisir, ce n'est pas du taf, ce n'est pas du boulot. Et quand tu travailles beaucoup mécaniquement, à un moment la réussite elle arrive, c'est mon petit système à moi. Comment est-ce que ça se construisait une émission à l'époque sur ce média à la radio dans les années 90 Genre, t'étais avec une équipe, est-ce qu'il y avait des moments où tu ajoutais des choses toi-même Comment est-ce qu'on faisait de la radio à cette époque-là bah, Moi, en fait, c'était très modeste ce que je faisais. Hein, tu vois Là, quand je te dis mes débuts en radio, c'est du reportage. qu'en gros, je partais dans Paris avec mon, mon Agra, c'est un magnétophone de reportage, pour, euh, voilà, pour faire du son. Euh, mes, mes premiers, ma première antenne, c'est des, des journaux. C'est des choses assez simple à faire, tu vois, tu écris un, un 10 minutes sur l'info, tu mets des petits sons dedans, et pendant des années comme ça, je fais des choses assez basiques en fait, mais moi ça m'allait parce que c'est ce métier que je voulais faire, et après je découvre des choses un peu plus élaborées, mais beaucoup plus tard, c'est-à-dire euh, faire des émissions, construire des émissions, ce que toi tu fais depuis très longtemps, ouais. je, je le découvre très très tard, euh, tu vois, au début c'est que je suis présentateur du news comme ça pendant très longtemps, donc il euh, y a RFI, Radio France Internationale, où je travaille 5 ans, après j'arrive à télé qui est l'ancêtre de CNews, news, où je ouais. reste 9 ans, et pendant longtemps je fais des journaux. Ce qui n'est pas très, très compliqué à faire tu vois, en termes d'antenne, c'est-à-dire que bon, bah, tu es dans ton coin, tu écris ton journal, tu insères des éléments, des reportages, mais tu n'as pas une équipe à animer, tu n'as pas une émission à construire, as pas... tu vois, c'est assez simple à faire. Et puis, et progressivement, bah, on me fait de plus en plus confiance, on me propose l'animation euh, d'émissions sur Canal+, qui fait partie du même groupe. Et puis, euh, un jour, je quitte le groupe Canal+, j'arrive dans le service public pour animer des émissions politiques sur France 3, mmh. sur France 4... Euh, le JT sur France 3 toujours, tu vois, toujours un peu les mêmes histoires Et tu vois C'est une montée très progressive Comme ça en, en, en complexité euh, Jusqu'à euh, Bizarrement il y a euh, wow, 7 ans déjà ça. Ouais, 7 ans on me propose question pour un champion oh. Le truc Bizarre, si tu veux. Ça n'a rien à voir avec ma carrière. On même. va en discuter. Ouais, C'est un hasard de la vie. Bien sûr. Tu vois, et, ça, et à un moment, il y a un truc qui se passe. On me propose question pour un champion. Je passe un grand casting, euh, voilà, pour, euh, on en me faisant croire que c'était pour un autre jeu, d'ailleurs, parce que c'était un. Truc top secret, en fait il y a plein de gens qui ont passé le casting, personne <rire> ne savait que c'était pour faire question. Ah ouais Non. ils ont Attends, le casting des questions pour un champion, un ça a été fait fou, sur un autre jeu Un truc de fou. Alors tu sais quoi, on va prendre un short cut, on voulait y, aller, y arriver que plus tard, mais allons-y, ah on est dans le feu de l'action, je veux savoir. soir, elle est incroyable. C'est-à-dire qu'un jour, on m'appelle dans mon bureau du 12-13, donc c'est le journal national de la mi-journée sur France 3. Bon, ça se passait bien. Et puis, c'est une boîte de prod qui me dit « Bonjour Samuel, euh, oui, bah, euh, Fremantel ». Euh, c'est la boîte de prod, euh, on cherche des, euh, des, des gens pour animer des jeux télé. Et je, leur, et je leur dis, ben, dis ben, c'est une erreur, parce qu'en fait, moi, je suis du moi, JT. Alors, du JT, ça n'a rien à voir. Tu vois, et je dis poliment, je pense qu'ils sont trompés. Et ils disent, non, non, non, on cherche des nouveaux profils, journalistes sportifs, euh, gens qui viennent de l'info, parce qu'on cherche des, des nouvelles façons de faire. Ok Bon, comme je suis curieux de tout, d'où ma présence sur Twitch, là, je dis, oh, ok, super. Donc, euh, donc, on fait un nouveau jeu, on ne sait pas encore à qui on va le vendre. Frémontol, il bosse pour plein de chaînes. Donc, on fait un casting. Ok on t'envoie la mécanique, ok très bien. Donc, Il m'envoie un gros document, genre 30 pages, donc un nouveau jeu, une, une, une mécanique de jeu, tu vois, qu'ils avaient dans un tiroir sans doute. Ok, je bosse assez sérieusement parce que je trouve le truc marrant. Le casting arrive, je vois plein de potes que je connaissais, garçons, filles, euh, voilà, effectivement, des gens qui venaient du sport, des gens qui venaient de tous les horizons. Donc c'est très vaste. Ouais, très vaste, donc euh, c'est rigolo, on se croise. Donc je fais le casting, comme pour moi il y a zéro enjeu, parce qu'à aucun moment je me dis qu'ils vont me choisir moi. Qui vient en plus de l'info, qui n'a aucune expérience, donc je m'amuse comme un petit fou. Ouais, tu vas détendu. Enfin, mais... <rire> mais oui C'est peut-être ce qui m'a donné le job, tu vois. Pour moi, il n'y avait pas d'enjeu, donc j'y vais en mode free time, tu vois. Je fais le truc, les semaines passent, personne ne me rappelle, je lui dis, bon, bah, t'as pas été très bon, c'est pas vraiment une surprise. Et un jour, la patronne de France 3 m'appelle, c'est plus Fremantle, Dana Astier. Elle m'appelle, je la connais bien. Ouais, Dana c'est la patronne de France 3. Elle m'appelle, elle me dit, c'est une femme assez autoritaire, avec du caractère, tu vois, qui. Tu voilà. discutes pas trop avec Dana, je l'adorais. Mais tu de l'autorité. Elle me dit « Samuel, je sais que tu as passé un casting. » Et, là je, et là, je, là, je panique, tu vois. Je lui dis euh, « Non, non, non, mais oui, genre, parce que je n'avais pas parlé à France 3. » Je dis ah, « Non, mais attendez, ça, c'est pour rigoler. Euh, je ne vous en avais pas parlé parce que ce n'est pas très important. » Tu T'as rien compris. Il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas de nouveau jeu. On cherche le nouveau présentateur de questions pour un champion. On en a organ... en organisé un faux casting. Ouais. » Et c'est toi qu'on veut. L'histoire, elle est dingue. Dans ta tête, ça a dû faire. DONG Ah ouais, je dis, attends, attends, je m'assois, je m'assois, je m'assois. Puis tu sais, moi, je, je, regarde, je regarde très peu la télé en plus, moi. Donc, je, question pour un champion. Oui, ça, je, voyais, je voyais bien sûr ce que c'était. Jeu mythique, super vieux, Julien Lepers. Je ne l'avais jamais regardé, le jeu, moi. Je ne regarde pas la télé. Et donc, je lui dis, attends, attends, attends je m'assois, je m'assois. Okay. Oui, donc, on va remplacer Julien Lepers et on cherche quelqu'un d'autre. Et si, si tu veux, c'est toi. Je dis, ok, ok, ok. Euh, Laisse-moi deux jours. Laisse-moi laisse deux, laisse deux jours, quoi. Moi, je pensais que tu aurais dit oui direct. bah ben, en fait. Au fond de moi, il y a une petite voix qui me disait ouais le truc est un petite dinguerie et je sentais tu vois confusément que c'était le début d'autre chose un truc qui allait me sortir de mon histoire de journalisme un peu pour tenter quelque choses. Ouais. et c'est bien de tenter des nouvelles choses dans la vie pour te sentir vivant quoi pour pas si tu répètes tous les jours le même truc à un moment euh, bon c'est chiant quoi et donc au fond de moi il y a une petite voix qui me disait vas-y quoi mais j'appelle quand même un de mes meilleurs potes qui est producteur en télé très bien avec qui j'avais beaucoup travaillé sur des émissions qu'on avait coproduit euh, autour de la politique tu vois toujours un petit peu les mêmes passions euh, et je lui dis Grégoire, on me propose question pour un champion, qu'est-ce que je fais Et il me dit, pour n'importe quel autre jeu, je t'aurais dit non. Mais question pour un champion, c'est un jeu mythique. Tu peux pas refuser, quoi. En plus, c'était un jeu un peu en perte de vitesse et tout, oui, il y avait un défi. Il y avait un défi, c'est vachement intéressant. Et le côté défi m'intéressait aussi. Passer après quelqu'un qui avait incarné pendant 27 ans, euh, je savais que ça allait être compliqué, il fallait remonter les audiences, sinon le jeu s'arrêtait. Donc il y avait un gros, gros défi. Donc j'accepte, et puis après, je taffe, je taffe, je taffe, je taffe, et ce jeu qui avait perdu de l'audience pendant 15 ans, pour plein de raisons, et pas, et pas seulement à cause de Julien. Au contraire, ce Julien, c'est celui qui a permis que ce jeu dure pendant 27 ans. Mais bon, multiplication des chaînes, multiplication des émissions, de la concurrence, voilà et puis, et puis l'incarnation, toujours la même chose. Bon, ben, l'audience faiblissait, mmh. pendant 15 ans, elle baissait. Et bien, Zach, depuis 7 ans, l'audience, elle monte tous les ans. Magnifique. Donc, on a réussi ça. Et c'est super parce que du coup, ben, ça a changé ma carrière. Je suis devenu un petit peu animateur, en plus de journaliste, présentateur. Et, euh, et peut-être que sans question, mais c'est même sûr en fait, sans question, il n'y a pas Twitch. Parce que sans question, il n'y a pas la nuit de la culture d'étoiles. Et, ouais. et sans, et sans étoiles, il ben n'y a pas le petit tweet au milieu de la nuit, non. au premier confinement, qui me non. dit « Mais est-ce que tu connais Twitch ?» Et donc, quelque part, eh ben, c'est ce début de question pour un champion qui m'amène à, à Twitch. Ça t'a ramené vraiment, ouais. ça a été la, une ramification mais comme ouais. ça, qui part d'un faux casting jusqu'à Twitch. Euh, tu vois, saisir les... Tu vois, mais je, pense que, je pense que tu es comme ça aussi -à -dire oui. que oui. il faut une vie c'est fait pour être vécue, pour tenter des choses se réinventer prendre des risques total moi j'ai j'ai souvent démissionné de job en fait tu vois de j'ai quitté plein de CDI je, et en fait je trouve qu'il faut se mettre en danger tenter des trucs ça marche ça marche pas euh, j'ai fait les trucs que j'ai raté aussi tu vois mais euh, ça vaut le coup parce qu'au moins t'as pas de regrets. Total, total. attends, je suis en train de faire quelque chose. S'il y a un modérateur sur les live, il y a quelqu'un à bannir dans le chat, ah, s'il vous plaît. C'est quoi C'est une dinguerie moi. Ouais, non, c'est pas vraiment une dinguerie. C'est juste un, un relou. Donc, euh, donc voilà, à 3500 viewers. Je pense pas qu'il y ait d'avoir un modérateur qui traîne. Sinon, mes modérateurs, <rire> on va discuter. Alors, <rire> plus sérieusement, c'est passionnant tout ça. Alors, on va discuter un petit peu plus en, en détail de, de, de questions pour un champion juste mmh. un petit peu après et tout. Mais tu sais quoi Un petit peu comme ça, gentil. Euh, ça a été quoi, la plus grosse différence entre le fait d'animer un JT et le fait d'animer un jeu tout court ben, En fait, le, le grand truc, c'est que le JT commence, tout est écrit. C'est très scripté, tu as travaillé pendant 3-4 heures, tu as écrit chaque mot du JT, tu as choisi chaque mot parce qu'il ne s'agit pas de dire n'importe quoi sur l'actu. Donc, c'est un gros boulot de précision. Question pour un champion commence, c'est une page blanche. Tu as les questions, mais c'est tout. Euh, et tu as les candidats et leur réaction et tout ce qui va se passer pendant l'émission, c'est totalement imprévisible et c'est génial. C'est-à-dire qu'au début, rien n'est écrit, il n'y avait pas de prompteur en question pour un champion. Je rentre, je dis bonjour, je, passe ce qu je dis ce qui me passe par, par la tête et puis... L'émission commence et je sens les candidats, tu vois, à chaque émission c'est différent, je sens du stress, je sens au contraire des gens qui sont à l'aise, je sens des gens qui sont très introvertis, ouais. d'autres qui, qui le sont presque trop, tu vois, euh, des gens euh, qui vont vouloir vraiment participer à l'émission, dans le sens d'essayer d'animer un peu avec moi, d'autres qui viennent juste pour jouer. Et donc c'est comme les touches d'un piano, et à chaque émission, eh bien, les touches changent. Tu dois composer. Et ouais, et tu composes un truc comme ça, comme une recette de cuisine, comme un morceau de musique, et c'est super, donc c'est une page blanche, et c'est un total exercice d'improvisation. Et plus j'en fais, plus je suis à l'aise dans cet exercice. Et c'est intéressant parce que Twitch, qui est aussi un grand exercice d'improvisation, oui. on commence un stream pour 3h, heures, 4h, heures, tu sais pas où tu vas. Quoi. Euh, et ben, je pense à améliorer ma façon d'animer. De la même façon que Question pour un champion, je pense, m'a rendu différent dans l'exercice du JT, plus naturel. Tu vois Moins un ton, tu vois, le ton très JT... Euh, voilà mais comme, je suis, comme ma capacité à improviser, à jouer sur ce qui se passe en, euh, autour de moi, c'est développé, avec développé question, ouais. et ben mon JT aujourd'hui, en tout cas l'animation de ma tranche sur France Info, elle est aussi plus chorale comme ça. Il se passe un truc, et il y a un problème technique ou il y a un truc rigolo, j'en joue beaucoup plus, je crée une ambiance. Et Twitch est venu nourrir ça aussi. D'où l'intérêt de faire des exercices comme ça un petit peu différents. Je pense que ma culture de l'info sur Twitch elle est intéressante pour ce que je fais. Tu vois beaucoup d'émissions sur l'info, euh, la, la, la vue de presse le matin, l'hebdo Etienne maintenant le vendredi soir, mais ce que, que j'apprends sur Twitch et, et ce qui m'a pris question, m'a aussi changé ma façon de présenter les infos. Okay. Donc tout ça est assez... Euh, ouais, les deux se sont que, un petit ouais. peu... Euh... C'est des plaisirs très différents. Les deux se euh... sont un petit peu nourris. Oui, après c'est des plaisirs différents et, et, et, et avec plus ou moins d'intensité. Moi aujourd'hui, mon, mon gros plaisir, là qui vraiment le, le gros shoot d'adrénaline et, et humainement les trucs vraiment forts, c'est Twitch. Quoi, parce que de, bon, c'est pas toi que je vais l'apprendre, cette interactivité-là, elle est, elle est extrêmement addictive. Quoi. Oui. Subitement, de ne de, de plus être tout seul quand tu donnes des infos, mais avoir une réaction de gens qui disent « Ouais, c'est intéressant. Non, ça, c'est pas intéressant. Euh, attends, ça, je pense qu'on peut préciser, subitement faire un travail collectif comme ça, quand tu t'intéresses à l'info et que tu parles à des gens qui t'intéressent à l'info. Oh mais c'est intellectuellement et humainement euh, très, très fort. Quoi. Ouais. Et quand on n'est pas sur l'info, sur les choses un peu plus légères, bah, c'est des grands moments de partage. Bah, tu, je pense que quoi, quand tu découvres The Last of Us ou en jeu vidéo avec euh, ta commu. Énorme kiff eh ben ouais, bah c'est du partage. Quoi. Et, euh, et ça, aujourd'hui, c'est vrai que c'est ce qui me procure le plus de plaisir. Donc, si demain, je devais faire des petits arbitrages, mettre plus de temps sur un truc, un peu moins sur un autre, c'est clair que ce n'est pas Twitch que je, que je... Ah, qui t'enlèverait plus de temps. Euh. Non, non, non c'est trop bien. C'est clair. C'est trop bien. Magnifique. Moi j'ai vu, On euh, reparlant un petit peu passé, tu as, as parlé de ton passage un peu à, à Radio France où tu ouais. faisais un peu des, des revues de presse. C'était ouais. comment un petit peu le passage à Radio France euh, Alors là j'ai vu c'était 95 à 98. Ouais, c'est euh. bah, une maison mythique déjà parce que c'est la maison de la radio. Tu sais, c'est cette oui. maison ronde qui est très particulière où tous les couloirs sont, sont en, en, en circulaire comme ça. Tu vois. Si vous avez une photo dans ah, la régie, ouais. je suis preneur. C'est étonnant parce que surtout alors, de l'extérieur on voit que c'est une maison ronde, elle est littéralement ronde. Mais à l'intérieur, c'est très, très, euh, très mystérieux, ces couloirs comme ça, ronds. Tu, des... tu peux marcher comme ça, tu fais des boucles, c'est très, très curieux. C'est une maison un, un peu mystérieuse. C'est une vieille maison, tu vois. C'est euh, ouais, l'info de service public à la française, donc, tu vois, avec de, des équipes de qualité et tout. Ouais. Donc, euh, moi, j'ai appris mon métier dans ces conditions-là, c'était super agréable. Donc, j'ai été très accompagné par des journalistes qui étaient souvent plus âgés que moi, qui m'ont appris mon métier. Donc, c'était un... euh, euh, très agréable. Et puis, euh... et puis euh, comme je suis toujours très curieux de tout... Au bout de quelques années de ça, où je présentais des journaux à la radio, je me suis dit, euh, je voyais les premières chaînes infos naître. Tu sais enfin, il y avait LCI à l'époque, c'est tout. Ouais. Puis j'aurai ce, ce truc, et donc c'était en fait le CNN à la française, tu vois, c'était la première fois qu'il y avait une chaîne info. Je me dis, ah la vache, c'est vachement intéressant. Et puis, puis c'est pas très différent de ce que je fais. T'as une, juste une caméra en plus. Donc qu'est-ce que ça vaut Et puis je tombe sur une petite annonce dans Libération, ouais. fois, et c'était genre chaîne pour enfants cherche présentateur présentatrice pour présenter JT pour les enfants. Je fais waouh, c'est de la télé, c'est de l'info, c'est pour les enfants, c'est marrant. J'appelle, c'est Disney Channel. <rire> j'ai vu, j'ai vu ce truc de Disney Channel, <rire> je me passé. suis dit attends, il y a Samuel qui est passé à Disney, Disney Channel. Channel, je voulais t'en parler. Mais c'est trop bien et donc je j'arrive et donc c'était pour présenter une semaine sur deux un JT pour les enfants, voilà, euh, dans une émission qui s'appelait Zapping Zone. Et, euh, et donc, je passe un casting. En, tu vois, on en passe beaucoup dans nos métier. Et puis, euh, et puis, ça se passe bien. et Sans doute parce que bah, voilà, j'avais euh, la maîtrise de l'info. De, de, de avec 4 euh, ans à Radio France, à à déjà. La radio, ouais. tu vois. Une histoire des petites couches comme ça, d'expériences qui s'additionnent. Et donc, je fais ça. Je fais ça pendant un an, je crois, un an et demi. c'est assez cool. Et du coup, euh, bah, un an et demi plus tard, avec mon expérience de radio et ma première expérience de télévision, bah, quand ITL euh, e -télé, qui est donc euh, qui apparu après LCI, qui était une création de, la, de Canal+, oui. qui est l'ancêtre de CNews. Ça a beaucoup changé maintenant, CNews, c'est oui. un petit peu autre chose. Euh, c'est pas tout à fait le même délire que le canal, canal historique. C'est beaucoup autre chose. Voilà, c'est autre chose. Euh, bah, du coup, quand j'arrive avec mon CV et ma petite expérience, tu vois, j'ai 28, 29 ans à l'époque. Bah, en fait, je sais déjà faire ces trucs là. Donc, ils m'embauchent et je passe 9 ans à ITélé. Et comme ITélé fait partie du groupe Canal+, et que ça se passe bien, bah, progressivement, Canal me propose des trucs. Voilà. Très stylé. Très tu vois, c'est toujours ces histoire de, de glissement, d'aller où tu te sens bien, où tu as du plaisir. Euh, et parfois, d'arrêter une expérience, d'ailleurs, quand, justement, ça ne se passe pas bien. Donc, ça, ça, ça peut marier aussi. C'était comment un peu cette expérience télé de passer, justement, de la radio au JT. Est-ce que c'était littéralement, comme tu viens de nous dire, juste une caméra en plus Oui. Ou il y avait... ouais c'était littéralement que ça. En fait, pour moi, oui. Et c'est pour ça que je me suis dit, il faut que tu, tu, tu poursuis dans cette voie, parce que ça aurait pu être l'effet inverse. C'est-à-dire, il euh, euh, y a des gens que la caméra peut un peu stressée, tu vois le fait de, de savoir que tu es regardé par les gens et en fait, moi, j'ai une espèce d'anomalie par rapport à ça quand je fais de la télé ou quand je fais euh, un stream. En fait, pour moi, quelque part, je suis tout seul. Mmh. c'est à dire que Je suis tout seul dans ma tête, tout seul avec mes vannes. Alors, du, du, quand il y a la télé, c'est encore plus simple parce que tu ne vois personne. C'est à dire que question pour un champion, on est regardé par un million et demi de personnes en moyenne. Mais en fait, je suis tout seul dans, bah ma, oui. dans ma tête, Soit je fais mon truc et je ne vois pas les gens. Sur Twitch, c'est plus compliqué parce que tu as un retour. Voilà. Mais bon, mais ce retour, il est tellement passionnant, le chat, qu'en fait, c'est enrichissant. Mais du coup, il n'y a pas de stress parce que pour moi, ben, c'est comme un studio de radio. Ouais, euh, tu performes. Oui, je suis, voilà, je suis dans mon truc, si tu veux. Donc, je n'ai pas le stress de la caméra parce que pour moi, il n'y a personne derrière. C'est juste un objectif, une petite lumière rouge. Et donc, comme je n'ai pas conscience des gens qui me regardent, ce qui est un peu bizarre, parce qu'en fait, il y a les gens qui te regardent, il ben, n'y a zéro stress. Et comme j'ai senti dès mes débuts à Disney qu'il n'y avait pas de stress et que j'étais à l'aise, bah, je me suis dit, ben, ce, ce, cette petite anomalie qui fait que tu n'as pas conscience en fait, des enjeux, exploite là. Et c'est là où je me suis spécialisé en télé. Est-ce que, avec question pour un champion, le fait de, de, de participer à des émissions qui ont a eu de l'audience, d'être quelqu'un qui, qui fait partie du paysage audiovisuel mmh. français, est-ce que ça t'arrive qu'à ce titre, on t'arrête souvent dans la rue ou ailleurs ça On m'a commencé un tout petit peu à me reconnaître, euh, on va dire, euh, à partir de Canal+. Avec le 12-13 de France 3, mais c'était très doux, c'était pas la folie, tu vois. C ouais. pas, on m'arrêtait pas tous les jours, pas tout le temps. Il y a des endroits où on m'arrêtait jamais. On m'arrêtait euh, un peu en province, mais jamais à Paris. Enfin bref, il y avait tout comme ça. Puis après, c'est allé progressivement. Alors, question pour un champion, ça a été. Euh, ça a été il y a vraiment eu un avant ah, et Là, il y a eu un, euh, ah, ouais. un truc marquant, ouais. Ouais, Donc beaucoup, alors c'était question pour un champion, question pour un champion. Et alors, euh, donc dans la rue, des petits coucous, des, des selfies. Beaucoup de jeunes qui viennent me voir, mais pour prendre des photos pour les grands-parents. Okay. <rire> <rire> « Ma grand-mère vous kiffe, ah oui <rire> c'est pour ta fille Janine <rire> !» Vachement ça, tu vois. Et donc, de temps en temps, je vois les jeunes qui, qui venaient me voir, tu vois. Et je, je me dis « Ah, c'est content la jeune génération !» Non, non c'était pour les grands-parents. Et alors, il y a un truc qui, qui a changé avec Twitch. Ah. C'est qu'aujourd'hui, on m'arrête, on, on me parle dans la rue, presque plus pour Twitch que pour, que pour, que pour que plus, euh. toute ma carrière de télé. Et ça, c'est très étonnant. C'est ouais. là où je voulais revenir. Et, euh, que, et quelle que soit la ville, c'est-à-dire que je sois à Rennes, à Besançon, euh, à Paris, en fait, Twitch euh, me crée plus de réactions dans la rue. C'est extrêmement intéressant. Et aujourd'hui, c'est vrai, Zach, tu vas, tu vas, tu vas rire, j'ai des personnes âgées qui viennent me voir pour faire des selfies pour les petits-enfants. Oh la boucle Oh la boucle C'est génial <rire> C'est Vous avez eu les jeunes pour les grands-parents. <rire> et là maintenant, les grands-parents pour les jeunes. C'est la boucle magique. Et, euh, et tu vois, c'est la puissance de ces nouveaux médias, avec beaucoup plus d'interactions, beaucoup plus de, de liens avec des communes avec les chats, qui font que ben, le lien il est plus fort. Et s'exprime aussi comme ça dans la rue. Tu vois. Total. Ouais, donc euh, aujourd'hui, on parle plus de Twitch. Que de questions. En fait, c'est assez drôle parce que je sais qu'il y avait eu cette question il n'y a pas si longtemps, je l'avais vu passer, je ne sais plus où, ouais. mais où on se disait, et où on le... <rire> je trouve que c'était vraiment visible, mais que des gens assez connus sur le net, mm. euh, bon allez, de toute façon, Inox Tag, Michaud, compagnie, bref, ouais. je vois à peu près ouais. le dire, ouais. euh, ça a vraiment ce sentiment qu'ils vont être dix fois plus euh, chopés pour ça ailleurs mm que des gens qui ont été plus connus en télé. Genre ah ouais, ouais. des superstars de télé ou de cinéma ou des trucs comme ça, qui sont bien sûr des superstars que tout le monde connaît, tu vois. Mais qui vont être beaucoup moins alpagués dehors que des gens de YouTube, tu vois. Ouais, ouais. et ah. je, je trouve ça dingue. Alors Je pense que c'est dû à la présence parce que la présence d'un YouTuber, d'un streamer, elle est, co... elle est presque quotidienne, tu vois. Mmh. Un comédien, il sort un film tous les X. Un chanteur, c'est pareil, tu vois. Donc parfois il y a un peu des downs ouais. dans la popularité. Et puis il y a aussi, il y, a le, ben, il y a cette relation que tu as avec le public mmh. sur Twitch ou sur YouTube, qui, qui fait que ben, tu es plus, je pense, dans le quotidien euh, des gens. Et donc ça crée une proximité. Moi je me rappelle euh, un des events où je suis allé. Euh, je crois qu'il y, y avait Inox qui était, qui était là, hein, ouais, je ne me trompe pas. Ouais, ouais. Et je voyais plein de jeunes qui attendaient le, dehors, il faisait nuit, il okay, pleuvait. Okay, oui. Et c'était, tu vois, c'était, ils attendaient une rock star. Oui, oui, oui, ils attendaient vraiment Est-ce que tu l'as vu Est-ce qu'il est là Est-ce qu'il est est qu va sortir Est-ce que tu peux lui dire que je suis là Et là, j'ai fait waouh wow. ouais, En télé, on n'a jamais ça. Il n'y avait personne devant les studios d'e-télé ah, hein, Non. non il <rire> y avait des questions pour un champion non plus. Et les <rire> grandes stars de télé... Euh, euh, que en temps que je vais voir les Drucker ou oh, tu vois les Nagui et tout il y, y, y a personne devant le studio tu vois ou des gens qui font signer des autographes mais ça n'a rien à voir tu vois ouais, là, là on est plus sur un truc un peu de, de, de, de star quoi ah là là là moi j'ai une question parce que tu as fait des années notamment quand tu as rejoint ITL e pareil voilà à présenter le Journal du soir des choses des trucs mmh. est-ce que à tout hasard pendant ces années ITL e en particulier ouais. est-ce qu'il y a un journal qui a peut-être été plus marquant qu'un autre quelle que soit la raison alors, ah. j'ai noté par exemple quelques informations, un exemple qui ont pu se passer à l'époque, mais je ne sais pas, ça peut être par exemple la présidentielle 2002, l'euro 2000, j'en sais rien, l'usine AZF, plein de, plein de tu... faits marquants. De... Est-ce qu'il y en a un qui Ma... était un peu particulier ou lourd, de le Alors, Tu vas te marrer, mais moi, j'étais un peu chat noir, enfin, chat noir. Euh... C'est-à-dire que sur RTL où j'ai bossé 9 ans, dès qu'il y avait un énorme coup d'info, j'étais pas là dès qu'il se passait un truc marquant pour l'époque, j'étais en vacances, j'étais en week-end, par exemple, bon, c'est un souvenir triste, mais le 11 septembre, les tours, je ne suis pas là. Je suis en week-end chez mes parents, et tout, donc je vois les, les, oh là là. les tours s'écrouler à, à la télé, mais je ne bosse pas. Quoi. Et en fait, euh, j'avais remarqué ça, dès qu'il y avait un énorme coup d'infos, je n'étais pas là, et donc c'était devenu une blague à la rédac. Attention, quand Samuel s'en va, faites gaffe, ça va péter. Quoi. Donc, je n'ai pas de gros souvenirs marquants comme ça, parce que je n'étais souvent euh, pas là. Par contre, j'ai des souvenirs de gaffes, ça et ça, ça ça me fait marrer ouais. parce que ben je te dis moi j'ai appris ce métier sur le tas, je suis un besogneux, je suis un artisan, pas plus brillant, pas plus malin qu'un autre. Par contre, j'ai vachement bossé et donc je fais pas mal de boulettes quand même. Et donc je me rappelle un jour à Canal+, c'était mes premiers journaux sur Canal+, un des tout premiers. Ouais. Donc tu vois, c'était pour moi c'était une forme de j'étais à ITélé, j'arrivais à Canal, c'est une montée en grade. Ouais, puis Canal à l'époque, c'était quelque chose, tu vois, c'était encore le grand canal, il y avait nulle part ailleurs tout ça, enfin, bon. Le grand journal plutôt, le nulle part ailleurs ça devait plus exister. Et donc je suis un de mes premiers journaux et puis là je ne sais pas, il y a une boulette au niveau du prompteur et je commence à lire le prompteur parce qu'à l'époque, je lisais le prompteur. Aujourd'hui, je ne l'ai plus. C'était le journal de la veille. C'était le journal de la veille et je commence à lire les infos de la veille. Oh le bordel ouais. Et donc dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe C'est pas grave, t'as tes fiches. Ouais, mais j'ai eu un problème d'imprimante, les fiches, je les avais pas. Les fiches, je les avais pas. Et donc, et j'étais tout jeune. Donc aujourd'hui, je pourrais improviser. Au ouais. début de journal, l'info, je l'ai dans la tête. Je lis les journaux H24. Tu vois, je peux, je peux, je peux improviser des trucs à peu près. Là, rien, tu vois. Et là, la panique. Je bafoue, je deviens rouge et chaud. C'est pas de la radio. Je suis à la télé. C'est du voit, live, du Je pas les infos. Je suis en train de lire les infos de la veille, quoi. Ça a duré de longues minutes avant que j'arrive à me recaler, tu vois. Et je suis sorti de ce JT, et le Red Chef de, de l'époque, qui en plus ne m'avait pas trop à la bonne, je pense, euh, ouais. m'a fait comprendre que j'allais pas refaire du JT sur <rire> Canal+, Plus tout de suite. Oh là là là, c'est sévère Bah non, bah non, bah non j'ai été nul, tu <rire> vois. Peut-être, mais c'est pas toi qui a mis les infos ah, de la veille dans ouais, le prompteur. Je n'ai pas vérifié le prompteur, c'est à moi de le vérifier. Tu okay. vois. Euh, bah, mes fiches, je ne m'étais pas débrouillée. Je, okay. vois, je, voilà. Et puis, je n'avais pas l'expérience nécessaire pour... Garder, tu vois, le... aujourd'hui, ce genre de boulette m'arriverait. Aujourd'hui, tout peut s'éteindre sur un plateau, les caméras et tout. Je... je connais mon truc, quoi. C'est normal. Ça fait... Ça, fait, euh... ça fait bientôt 30 ans que je fais Parce ce que c'est. tu plus consciencio... euh, consciencieux pardon, sur ta préparation des news du jour, c'est oui, ça Oui, mais il euh, y, la... y a le fait que, ben voilà, il y a plein de choses qui sont mises en place. Donc, euh, je vérifie, je survérifie tout, tout le temps, mais, mais de façon machinale, tu vois, les, les, les process sont mis en place. Puis, ma culture de l'info fait que. Plus encore que quand j'avais 30 ans, si tu veux. Je, je, je lis tellement les journaux tout le temps que je sais exactement où on est de l'actu. Je sais ouais. ce qui s'est passé d'important dans les dernières heures. Donc, s'il manque une info ou deux, je peux improviser sans, sans problème en étant assez précis. quoi. Mais pas à ce âge-là. Et donc, ça me fait marrer parce que ouais, je n'ai pas toujours été très, très bon. Tu as pu le retrouver, ce JT-là Non, non, puis je veux pas. Oh, je veux très mal. Faut le réacte. C'est un mauvais souvenir. Quoi. <rire> faut le montrer, en live aux gens. Mais, ah, je pense que ça va être <rire> catastrophique. Non, mais ce serait assez drôle de montrer un moment où tu as été un peu en difficulté. Ah, vois. mais il y en a eu d'autres, hein, tu vois. <rire> doute Et pas. puis après, c'était autre chose. Après, alors, j'ai bossé là-dessus parce que... Euh, bon, je suis un garçon plutôt... Dans, dans le travail, par exemple, j'essaie vraiment de faire qu'il y ait de belles ambiances de travail, tu vois. Humainement, qu'il y ait du respect, euh, quels que soient les niveaux de hiérarchie. Voilà, tous les niveaux. C'est très important pour moi. Parfois, quand je vois des gens avec des responsabilités qui, par qui parlent mal à des gens qui, qui débutent, par exemple... Ou à des métiers techniques, ou tu vois, quand je vois un présentateur qui parle mal à une maquilleuse, ouais, soit est de moi ça me débecte, tu vois. Donc ça, c'est tout, tout de suite, je me dis, oh, toi je ne bosserai pas avec toi. Donc ça, c'est très important pour moi de mettre une bonne ambiance. Ceci étant dit, moi je suis très exigeant avec moi, et donc j'ai été tendance à une époque, ouais, euh, à être autres. beaucoup avec les autres. Et il n'y a encore pas si longtemps, quand je dis il y a une époque. J'ai vastement embauché là-dessus parce que je ne un... sais pas très bien gérer les équipes, ce n'est pas du tout un de mes points forts, je n'ai pas... pas un esprit d'entrepreneur, je... Mmh. Je... Voilà. je sais bosser moi tout seul, mais... Je pense que je ne sais pas bien gérer les autres, c'est un talent et j'admire ceux qui l'ont. Et donc, du coup, mon exigence que j'ai, moi, dans le staff, parfois, pouvait s'exprimer de façon un peu brutale. Ok. Enfin, je ne gueulais pas sur les gens. Quoi, non, sans gueuler, sans ouais. être insultant, mais, mais ça pense, peut être un ouais. peu sec ou un peu... Voilà. Et, ça, je suis... et donc, j'en ai pris conscience, parce que c'est un peu... Voilà, c'est un truc de, de mon caractère. Et j'ai vachement travaillé là-dessus. Et je suis content, parce qu'il était temps, parce que tu vois, j'ai quand même 51 ans, Zach. Et donc, là, par exemple, dans la matinale de France Info, voilà, où euh, parfois, je peux dire les choses un, un peu je sens quand même que j'ai amélioré ça. D'accord. Et, et du coup, c'est profitable au niveau du taf, parce qu'en fait, j'arrive à obtenir beaucoup plus de choses dans la qualité de travail, dans cette façon de gérer un peu une équipe, que dans le passé où je pouvais être un peu sec, tu vois. Mais il était temps, mais c'est pas facile de, de changer, quoi. Bien sûr. Ça va mieux. Mais en plus, je comprends ce, cette chose de exigences. Ouais. Genre où on attend beaucoup de soi-même et donc du coup, on veut que les autres soient à ce niveau-là. Après, il y a des gens qui l'expriment de façon beaucoup plus diplomatique. Tu vois euh, moi, longtemps, je n'ai pas su trop faire ça. C'est-à-dire que Je voulais que les, les gens... Je trouve qu'on fait des métiers tellement magiques. Tu vois on a la chance de faire ce métier. Ouais. Là, tu vois que euh, à chaque fois, moi je pars du principe que ouais, tu fais un super métier, tu es un super endroit. Il y a un million de personnes qui aimeraient être à ta place. Il y a plein de jeunes qui attendent, là et qui ne peuvent pas rentrer dans nos boulots. Donne quoi Donne tout ce que tu as, on a une chance inouïe, tu n'es pas à l'usine, alors donne, donne, donne. Et quand je sens que les gens sont là et ne donne pas trop, ce n'est pas tellement une question de résultat, c'est en fonction des moyens. Quand quelqu'un euh, avec, euh, avec peu de moyens, mais donne tout ce qu'il a en termes de, de concentration d'investissement, moi ça me va. Mais Quand quelqu'un on a, on a sous le pied et on voit pas pour l'émission, pour l'équipe, en mode un peu touriste, cool, alors que derrière il y a plein de gens qui attendent sa, sa place, ça m'énerve. Je vois. Ça m'énerve trop. Je, vois. je dis, laisse ta place, laisse ta place. T'es pas heureux et il y a des gens derrière qui seraient plus heureux que toi. Donc, et parfois, je suis un peu impatient par rapport à ça. Mais je bosse. Moi, j'avais une question et, et en fait, en refaisant un peu ton parcours, j'ai compris d'où est-ce que ça venait. J'ai vu que pendant ta période tu avais animé une émission nommée « N'ayons pas peur des mots ouais. » pendant 4 ans. Une émission de débat un peu contradictoire ouais. sur l'actualité. Déjà, comment est-ce que c'était cette émission euh, J'ai vu que tu recevais souvent des personnalités de divers bords, vous discutiez des choses, c'était comment ouais. En fait, ils n'ont pas peur des mots. À l'époque, aujourd'hui, les émissions de débat euh, à, à la télé, tu vois, on invite euh, des euh, 3-4 personnes, politiques, journalistes, euh, en chef d'entreprise, etc. pour parler de l'actu, il y en a partout. Mais à l'époque, il n'y en avait pas. Il y avait une émission sur RTL qui s'appelait euh, « On refait le monde ». Oui. Et c'était tout. Euh, il n'y avait pas vraiment. Et là, il y a un producteur qui s'appelle euh, Alexandre Amiel, à l'époque, Télé me propose de présenter cette émission avec quatre invités tous les soirs. Et lui, il avait un vrai talent. C'est-à-dire qu'il savait faire des jolis plateaux où il mélangeait, bah comme un piano, tu vois. Il mélangeait des invités qui, justement, avaient des trucs à se dire, qui n'étaient pas d'accord. Voilà. Donc, il y avait des politiques de tous les bords. Voilà. Euh, il y avait Jean-Luc Mélenchon à l'époque, que personne ne connaissait encore vraiment. Tu ouais. vois. Il n'était pas, euh, pas connu comme aujourd'hui. Il, il y a plein, plein de gens euh, qui, qui, ont, qui ont fait une belle carrière derrière. J'ai vu un petit peu dans les invités. Il ouais. y a eu des gens qui ont eu des belles carrières, puis ouais. il y a aussi eu des beaux escrocs. Hein. Ouais, ouais, ah, ouais. Ouais. Bah, ouais. Parce que souvent, c'était au tout début de leur carrière. Il y en a qui ont viré. J'ai vu ça, c'est ah, ouais, ouais. mort de ouais, rire. Hein. Hein. Sur la page Wikipédia, ah, tu as ah, les ah, invités. Ah, ah, je suis ah, ouais. ouais, il il a eu. Ah, ouais, ah, il a pris qu'on ait ah, condamnation derrière. Dans une vie, il y a plein de surprises. Quand on les invitait, nous, ils n'étaient pas condamnés. Mais non, ah, Alexandre, il savait faire ça. tu vois. Et ah, donc. Euh, et, et en même temps, c'était pas un truc où il fallait, on voulait pas que les gens se tapent dessus. Ouais. C'était pas pour gueuler pour gueuler, c'était pour qu'il y ait un débat sur l'actu. Et Alexandre, il faisait des beaux plateaux. Et pour moi, c'était assez facile d'animer ça parce que la matière était belle. Et euh, quand j'ai créé euh, à la rentrée, l'hebdo euh, Etienne, mmh. euh, le vendredi soir, où je reçois trois invités à la maison pour parler de l'actu de la semaine, bah, en fait, qu'est-ce que je fais Je refais. Ça rappelle dans cet esprit-là. Ouais. Je refais un peu ça. Sauf que la petite différence, c'est qu'à l'époque, bon, on invitait des gens de tous bords pour créer le débat. Et là, comme c'est à la maison, comme c'est sur Twitch, j'invite des gens que j'aime bien. Ouais. Je ne cherche pas à, à ce que les gens s'opposent. Parfois, les gens me disent « Ah ouais, mais alors, les gens ne se pas trop, ils sont un peu d'accord et tout. » Je dis « Bah, en fait, j'invite des gens que j'aime bien. Ouais. Et donc, » Et donc, vu que je les aime bien, ils sont rarement… Par parfois, ils ne sont... Voilà, sont pas toujours d'accord sur tout, mais globalement, bon, bah, on partage des valeurs en commun. Et donc, euh... donc ça, ça crée une ambiance qui est un peu plus chill, mais je trouve qu'il correspond bien à Twitch. Mais finalement, c'est ce, ce, cet exercice n'ayons pas peur des mots que je poursuis un petit peu. D'ailleurs, on peut spoiler peut-être ou pas Oui, tu peux. Euh, T'es libre. Que Zach vient bientôt Oui dans l'hebdo Étienne. Tout à fait, je viens bientôt, je viens le 17, le 17 février, avec grand plaisir, ça sera génial, avec un beau plateau et tout, trop bien. En ouais, plus, t'es remis et tout, c'est cool. En fait, moi, ce que j'ai vu, c'est que dans ta volonté un petit peu de, de créer du débat contradictoire, mm. est-ce que ça a été la raison pour laquelle t'as été favorable, toi, au fait de recevoir des personnalités politiques qui mm. venaient de tous bords quand t'es arrivé sur Twitch, ouais. à l'époque où t'avais fait la rencontre Étienne ouais, ouais. Parce que moi, je me rappelle d'un truc, c'était que quand t'avais reçu, reçu François Hollande, Jean Castex ouais. et bien d'autres, euh, quand y il y avait eu des réactions très forte. Très fort, ouais. Et en fait, c'était trop drôle parce que moi, j'ai vraiment vu cette fois la cassure ah, entre ouais. toi qui venait d'un endroit où c'était classique de recevoir des gens de tous bords, mmh. avec Twitch où ça allait donner une réaction beaucoup plus épidermique, mmh. où certains allaient dire oui, il ne faut pas donner telle plateforme à tel ou un tel ou d'autres qui allaient dire si, c'est une bonne chose. Etc. Mais ça a donné des réactions fortes qui viraient limite au psychodrame. Et moi, j'étais, mais les mecs, on parle juste d'inviter quelqu'un sur une émission, il faut arrêter de... C'est fort. Il ouais. faut calmer, mais c'était très fort. Et en fait, moi, je me suis dit, ok, donc... Là, c'est vraiment... Et là, j'ai préparé l'émission, je fais « ok ». Donc ça vient de là, en fait. Il le faisait ouais. déjà 15 ans avant. Ouais, mais fo... cette séquence, elle est très forte. Elle m'a beaucoup marqué. Humainement, elle m'a beaucoup appris. Et puis aussi, elle m'a aussi euh, rappelé à beaucoup d'humilité. Pourquoi Parce que moi, avant de me lancer sur Twitch, j'observe cet la... univers ouais. pendant neuf mois. Je ne l'observe pas pour débarquer, d'ailleurs. C'est Étoile, comme tu le sais, qui me fait découvrir mmh. euh, la plateforme. Et il m'invite dans, euh, dans, euh, dans son émission. Et puis après, je suis invité euh, à Popcorn. Enfin, je... Euh, je suis invité, voilà, Ponce m'invite euh, dans Ponce la nuit. Donc je découvre par les invitations comme ça cet univers, et, et j'accepte les invitations parce que quelque chose me, me touche, tu vois, là, dans, dans cet univers de liberté, Bien sûr. et puis d'interactivité. Et au début, je, je, je n'ai aucune arrière-pensée. C'est très très loin de ce que je fais. Bon. Et les mois passent, comme ça, les mois passent, et puis comme je ne suis pas très très rapide dans ma tête, au bout de neuf mois, <rire> je dis à Rayou, mais ton truc là, euh, ton Twitch. Est-ce que tu crois que je peux en faire quelque chose Moi, le vieux machin, <rire> là, il me dit, bah, je ne sais pas, qu'est-ce que tu veux faire Au début, il n'y avait pas du tout ce genre de conversation entre bah, nous. Tu vois bah, et là, je lui dis, écoute, moi, j'ai un kiff, j'adore lire les journaux. J'adore lire les journaux. Il me dit, les, les, journaux, les vieux journaux papier, là, le truc. Je dis, ouais, j'aimerais faire une revue de presse sur Twitch. Il rigole, hein, je t'avoue, il rigole. Il me dit, oh, euh, oui, tu vas faire ça quand euh, Le matin, parce que je peux le matin sur Twitch, lire les journaux. Il me dit, écoute, bah, allez. Tiens, alors il me fait une petite liste de Noël, imagine, tu t'achètes ça, ça, ça, un micro, un ordinateur, un petit... Voilà, il m'installe tout, il me montre baisse, oh là là... Pff, oh, le oh, début, que... oh le roi Mais, étoile Oh le roi Tu vois, il me montre tout, quoi. Il est même là pour le premier stream à côté et tout. Puis finalement, il m'a tellement bien expliqué que ça se gère. Et je, et je fais ma revue de presse et on est encore dans le confinement, donc il y a du monde tout de suite. Comme j'ai un peu compris comment fonctionnait la plateforme et tout, donc je suis bien adopté, introduit aussi par étoile et par d'autres streamers, donc tout ça se passe très très bien. Et je me dis, ok, cool, euh, j'ai à peu près compris comment ça se passait. Ouais. C'est là où il faut de l'humilité. Parce que ce n'est pas parce que tu observes la, la plateforme depuis neuf mois ou d'un an que tu as compris. Parce que cette plateforme, elle est riche, elle est complexe, elle est riche de plein de choses. Mm -hmm. Et en plus, elle est habitée. Elle est... Les gens qui la font vivre sont plus jeunes que moi, sont d'une autre génération, avec d'autres regards sur le monde dans lequel on vit, d'autres valeurs. tu vois Parfois, même entre des gens séparés de... de de 10 ans ou 20 ans seulement, il ben, y a des vrais fossés en termes de... Tu vois, parce que on, moi, je suis né à une autre époque, j'ai vécu autre chose. Et donc arrive l'histoire des politiques. Moi, dans mon monde, recevoir des politiques, ben, je le fais depuis 30 ans... Je reçois tout le monde parce que c'est une obligation oui. euh, du CSA en fait, tu vois, tu peux pas recevoir que des gens de gauche ou que des gens de droite. Il faut inviter des gens de partout, d'extrême gauche, d'extrême droite, c'est obne... donc ouais, avec un décompte de temps de parole ouais, et tout. Euh... Bon, c'est obligatoire, on se pose pas la question, c'est juste une obligation légale D'ailleurs, il y a une vidéo de Ludovic B sur ce sujet sur qui est absolument excellente sur les chaînes qui invitent, plusieurs invités politiques et tout, je vous la conseille, dédicace à Ludovic B je kiffe ce qu'il fait. Et on doit rendre des comptes, tu vois, pendant la période électorale, c'est à la seconde près et le CSA nous dit bah, attendez, là vous avez un déficit sur telle parti, il faut l'inviter." Donc bon, alors j'arrive sur Twitch et puis au début, moi, je ne veux pas du tout faire de politique. Moi, des, des interviews politiques et des émissions politiques, j'en ai fait toute ma vie. Et en vrai, ça ne m'intéresse plus beaucoup parce que c'est un peu du théâtre. Oui, c'est à dire qu'en face de toi, tu as un hyper communicant qui est le politique, qui fait des plateaux télé toute la journée. Il, il, il sait parler à la télé aussi bien que toi. Donc c'est un hyper communicant face à un hyper communicant. Le gens, ils se posent ces questions. Le politique, sait à l'avance sur quoi il va être interrogé. Pas parce qu'on lui a fait des questions, mais c'est parce qu'il est habitué. On va lui parler d'actu, on va lui parler des choses qui fâchent. Il, fâche, il bon. sait sur quoi il est attendu, il sait, voilà, il sait quoi répondre. Il sait ce qu'il veut dire, il a ses éléments de langage. Toi, tu sais ce, tu sais ce qu'il va lui répondre. C'est un peu du théâtre. Moi, c'est ce que je reproche un petit peu à l'interview politique. Tu as assez peu de moments de vérité. Donc, ça m'a saoulé, en fait. Donc, je viens sur Twitch, pas pour faire ça. Mais un jour, euh, l'entourage de François Hollande m'appelle et me dit Ah, on, on a vu ce que vous faites sur Twitch, c'est marrant. Il y a des gens qui ont bien compris que, je, que ça parlait une génération absente des médias traditionnels, tu oui. vois. Est-ce que vous voulez bien expliquer Twitch à l'ancien président Très Cool. Tu vois, je vais lancer. Bah ouais, mon personnage intéressant, comme c'est si, comme un ancien président de la République. Je me déplace, je lui explique, voilà, pendant un quart d'heure, 20 minutes et je vois la curiosité. Et là, le journaliste reprend le dessus. À la fin de l'entretien, à la fin du café, je lui dis mais je vois que ça vous intéresse vous voulez venir. Il n'y a pas d'arrière-pensée, mais je me dis, un ancien président appuie sur Twitch. Tu vois, je, le journaliste que je suis est obligé de poser la question, ah sinon ouais. je suis... Genre, quoi qu'on en pense, ne serait-ce que la fonction et ce qu'elle représente... Ça, c'était ouais. jamais fait. Tu vois, et là, en fait, je ne réfléchis pas. Est... On n'est plus dans la réflexion. Je fais... Et il me dit, ouais, ok. Donc, je reçois Hollande, ça marche bien. Bon, voilà. Beaucoup de monde, même si l'audience n'est pas le... un signe qui suffit à qualifier la qualité de quelque chose, mais beaucoup de monde, ça se passe plutôt bien. Les réactions sont, ça va, en fait. Ouais. C'est ce qu'ils disent dans le chat. Ouais, là. Ça va, ça va. Et puis, c'est quelqu'un qui n'est plus en responsabilité. Et donc... Qui est un peu libre dans sa parole. Ouais. Un, et un peu beaucoup, même, dans sa parole. Il n'est plus en responsabilité. Euh, il se moque un petit peu des gens au pouvoir. Il se moque de. Euh, je crois que c'est McFly et Carlito qui était parti euh, faire un truc avec euh, oui. Macron à l'Elysée. Il, oui, oui. voilà, il rigole. Concours d'anecdotes un et tout. Il, voilà, concours il, se, il se met un peu le chat dans la poche. Il, en plus, c'est quelqu'un de très souple, Hollande. Il est assez habile. Il est malin. Il il, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour. Donc, il comprend très vite. Ouais. Je, je vois qu'il commence à lire le chat et tout. Bon. Bah, il gère bien le truc. Là-dessus, je suis bombardé de messages, de DM, euh, de ministres. Ouais. Même pas les collaborateurs. Ah ouais. Les ministres directement. Qui m'écrivent, genre le lendemain, on dit, ah mais c'est super, nous aussi, on voulait participer. Je voilà ouais, hop, hop, hop, je vais pas recevoir le gouvernement à la maison, moi, tu vois. Mais à un moment, toujours le journaliste. Et là, mon erreur, c'est que c'est le journaliste qui réfléchit là. C'est plus le streamer. Et le se dit, putain, il y a un truc quand même. Ok. Je vais écrire au Premier ministre. Car... <rire> bon, ouais. genre quitte à recevoir non, un ministre, bah, t'as à voir le premier bah, Oui, je, comme je ne voulais pas les recevoir tous, ce, ce serait ridicule. Les gens m'auraient dit « mais es, qu qu'est-ce qu que tu fais Tu T'es pas là. Ouais. » Je lui envoie un message et il vient, mais genre une semaine ou dix jours après. Quoi. Et, et là aussi, je réfléchis en journaliste et pas en streamer. Quoi. Et donc, il vient et ce n'est pas Hollande. Il est en responsabilité, il n'est pas libre de sa parole, il est très langue de bois. Mais comme rarement j'ai vu en 25 ans d'interview politique, c'est-à-dire qu'il est, il est toutes les questions, ouais. il les esquive. Il est à la limite du mensonge ouais. sur certains trucs importants, notamment sur les vaccins. Euh, je m'en rends compte tout de suite, au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure, je me dis putain, il est en train de massacrer le truc. Je vois le chat. Alors c'est pas ouf quoi. Non, le chat qui est en feu et il a raison le chat parce que le, parce que le mec, il est pas, on n'est pas dans l'honnêteté quoi, on n'est pas dans une parole vraie comme François Hollande avait pu donner le sentiment de le faire quoi. Et là, je vois qu'il me massacre le truc en direct et je et je, et je mets fin au stream moi. C'est-à-dire que je vois que le, le premier ministre est pas du tout sur le point de partir, tu vois. Et c'est moi qui à un moment dis bon bah voilà, monsieur, merci Monsieur le Premier ministre. Je crois... Alors que lui il voulait, il était clairement parti. Pas ah, lui, il était chaud pour non, doubler le temps carrément. j'arrête le truc et après arrive le shitstorm dont tu viens de parler et sur lequel je réfléchis quoi. Et puis alors, moi, je suis dans une spirale. Tous les médias traditionnels m'appellent pour me faire réagir. « Qu'est-ce que vous faites C'est quoi C'est vachement intéressant. »« Alors, vous amenez les politiques sur Twitch, machin, tout. »« Oui, je leur dis, ouais, c'est une nouvelle génération. » Et moi, assez naïvement, parce que je le pensais vraiment, je me dis... Je, moi, je fais le constat depuis très longtemps d'un fossé grandissant entre les politiques et les citoyens, euh, qui n'est pas un très bon signe de vitalité démocratique, qui se caractérise par une abstention, tu, comme tu le sais, de, de plus en plus importante. Il y a de moins en moins de gens qui vont voter et de moins en moins de jeunes. » Et à un moment, c'est problématique parce que du coup, ça pose un problème de légitimité. On a des gouvernants bah, qui sont de moins en moins légitimes parce qu'ils sont élus par de moins en moins de gens. Ouais. Et du coup, ça crée beaucoup de tensions dans notre pays. Et donc, moi, comme je ne trouve pas ça très cool, moi qui m'intéresse vachement à la politique, je dis, tiens, on a un outil qui peut peut-être de recréer du lien. Peut-être, tu vois, de la même façon que ça peut recréer du lien entre les journalistes et les citoyens. C'est ce que j'ai essayé de faire. Et Donc, c'est mon idée à moi, mais un peu naïve, tu vois. Parce qu'après, il faut que tout le monde joue le jeu. Pareil, ouais, ça part d'une bonne intention, mais il faut que les politiques joue le jeu. Ouais, Castex joue pas le jeu. Il vient pas créer du lien. Il vient me raconter euh, ce qu'il m'aurait raconté sur un plateau de télé. Ça ouais. n'a aucun intérêt. Ouais. Et donc, je me prends ce débat-là. Et moment, il y a une question qui m'est posée par des potes en radio. Euh, je vais dans leur émission. Euh, C'est sur RMC. C'est euh, Alain Marshall, que je connais depuis très longtemps. Et il me dit, je m'attendais pas. Question, j'avais pas préparé ma réponse. Il me dit, et Marine Le Pen. Est-ce que vous, est-ce que vous pourriez inviter Marine Le Pen sur Twitch Et là. Bah, euh... Et là, c'est réaction de streamer. <rire> c'est drôle d'ailleurs. Et je dis, bah non Le pivot Eh oui et <rire> bah, eh non Parce que Marine Le Pen, je l'ai interviewé plein de fois, moi. Bien mais sûr. en plateau. Mais... Et là, je vois l'image Marine Le Pen à la maison. Pardon, euh, je suis assez neutre dans ma... l'expression de mes idées, mais ce n'est pas mes idées, ça. Ouais. Et donc, ma... je vois Marine Le Pen à la maison. Euh, en train de caresser la tête de mes enfants, et je, et je dis, bah, tu vois, ça crée ouais. du que de. Non, non, non, j'imagine pas ça. Tu vois, je dis ça, et là, tout est retollé. Et là, le lendemain, je me dis, putain, ouais, c'est une réponse de streamer, mais journalistiquement, ah. j'ai pas le droit, en fait. Je ne peux pas inviter que. Ouais. Le... Si techniquement, effectivement, euh, t'avais voulu être, on va dire, euh, je ne pas, pas dire l'unité actuelle, mais on va dire, je sais pas de la. La, dire, de l'équité, oui. ça voulait être équitable, en mode ah, « je donne la en fait, parole allez. à tout le monde ». Et là, ouais, là, là je, et là, pas je pas, me rends pas, compte ouais. que j'ai mis le doigt dans un truc de fou. En en à à Hollande, hop, le truc. Après, je me dis « bon bah, je ne vais pas recevoir que Hollande, c'est bizarre en fait ». Je ne pouvais pas recevoir qu'un ancien président socialiste, parce que ça me marquait aussi. Donc l'invitation à Castex, elle avait du sens, tu vois. Bon Après, ça se passe très très mal. Et après, donc je dis non, et après les gens me disent « mais tu peux pas dire non, les gens de mon métier. Tu es obligé de recevoir tout le monde ». Et donc après, le lendemain, je dis « alors ok, mais pas chez moi ». Et donc du coup, en deux, trois jours, il y a par exemple tous les pro Le Pen qui me tombent dessus, parce que d'abord j'ai dit non, et après j'ai dit ok, mais pas chez moi, donc ok donc vous traitez Marine Le Pen autrement. il y a tous les gens anti-Le Pen qui me tombent dessus parce que j'ai dit ok, vous Marine allez ouvrir une plateforme Marine avec le Pen sur droite, Twitter. Et oui. en fait, je suis détesté par tout le monde, c'est euh, formidable. Donc, dans ça. Non, mais j'ai vraiment c'est <rire> ça que j'ai été super fort, tu vois. Et là, c'est un truc d'humilité. Et je pense que c'était une erreur. Ce sera à refaire, je ne le referai pas. Je ne recevrai pas Hollande, là que ça s'est bien passé. Parce que Hollande, je ne peux pas le recevoir tout seul. Oui. Je ne peux pas m'arrêter là. Donc, je suis obligé de continuer. Et si je veux continuer, je suis obligé d'inviter tout le monde. Et là, tu tout le monde. Et, et Twitch n'est peut-être pas l'endroit idéal pour recevoir des politiques. C'est un endroit super pour parler de politique. Ce n'est pas la même chose. D'accord. Hein Moi, tous les jours, je parle de politique sur Twitch. Mais aujourd'hui, je ne pense pas que la meilleure façon de réconcilier les Français avec la politique, ce soit de le faire avec les politiques. Parce okay. qu'au niveau de la. Tu vois, de ce qu'on appelle communément la langue de bois, il y a un truc dans la communication, dans la, dans la, dans le, dans la vérité, moi-même, j'y crois plus trop. En revanche, tout est politique, tu vois. Le, le, le, le, les choix qu'on fait pour notre pays demain, la question de la réforme des retraites, par exemple, c'est évidemment, éminemment politique. La poétique, c'est passionnant. Mais, mais moi, déjà, à la base, comme je te l'avais dit, je ne voulais plus trop faire d'interview politique. Bah ouais, Donc, le hasard des choses a voulu que j'en fasse, ce sera à refaire, je ne le referai pas. Et d'ailleurs, tu as remarqué que je ne le faisais plus. C'est vrai. Tu vois euh, J'ai vu que la rencontre est passée en l'hébdoïtienne, voilà, c'est un peu et, différent. Et, et là, aujourd'hui, je n'ai pas du tout envie de, de le faire. Je continue à recevoir des sollicitations de, de politiques, tu vois. Mais je n'ai plus envie parce que je, je trouve que la, la plateforme ne s'y prête pas forcément. Euh, il faudrait que tous les politiques acceptent ce que nous, on accepte, streamers. Des, dans, sur, sur Twitch, il y a une exigence de, de vérité, ouais. d'horizontalité. Tu ne peux pas mentir. Moi, sur, sur Twitch, dans mes streams, comme toi, le Zach, tu, tu, tu, tu dis vraiment. Quoi. Tu dis à quoi ressemble ta vie quand tu penses un truc, tu le dis, oui. quand tu prends des précautions pour ne pas oui. les gens, mais... Et des fois, à juste titre ou à es tort, es, ça arrive. T'es transparent, quoi. Euh, un politique, pour mille raisons, euh, a priori, il ne peut pas être dans, dans ça. Voilà. Euh, D'abord parce qu'il y a la langue de bois et aussi dans l'ère médiatique dans laquelle est rentré, avec les réseaux sociaux, la moindre petite phrase, à part en sucette et tout. Donc, quelque part aussi, le système... Les rend de plus en plus insipides les politiques. Parce que quand ils disent les termes, quand ils sont cash, quand ils disent la vérité, s'ils disaient vraiment ce qu'ils pensaient, putain, on serait sur les réseaux sociaux, ce serait la guerre tout le temps. quoi. Donc le système aussi participe de tout ça. Donc je ne suis pas sûr que aujourd'hui soit le meilleur endroit pour inviter des politiques. D'ailleurs, je ne le fais plus. En revanche, je pense que c'est un super endroit pour parler de politique avec euh, bah, les citoyens. Bah, c'est super intéressant parce que moi, j'avais une question un petit peu sur ça, parce que c'est d'ordre récent. Avec la réforme des retraites, on a vu il y a des grèves, etc. Je ne suis pas là pour euh, discuter de la réforme en particulier, mais d'un autre truc. J'ai vu des tweets passer des, par exemple hier avant-hier qui dénonçaient que beaucoup de streamers, par exemple, ne faisaient rien en termes d'engagement politique contre cette réforme, en termes de grève, en termes de choses comme ça. Alors, je, je n'ai pas lu l'entièreté mmh. des réactions, donc je ne dis pas que des gens disent que les streamers ne devraient pas streamer le mardi, euh, par exemple, en soutien ou quoi. Mais tu penses quoi du fait que, ah. du coup, il y ait des militants politiques qui reprochent aux streamers, par exemple, de ne pas se placer sur ce genre de, de sujet Ah, c'est compliqué ça. Moi, dans le chat, on m'interpelle, on, on me dit, euh, aujourd'hui, on m'a dit, mais tu ne fais pas grève, tu vois Alors, je... Je, du coup, je les vois je, je les vois pas c est, c est, parce que je sais pas quoi répondre. Alors, j'ai une blague qui est, qui est ah Oui, mais moi, c'est pas pareil. C'est à dire que euh, si je stream pas, qui va vous parler de la grève mm. Qui va vous parler des manifs ouais. Moi, mon boulot, c'est de vous raconter l'info. Ouais, de la donc, mettre en, en lumière. Donc, ouais. Bon, mais un, tu vois, c'est un petit, un petit trick pour pas répondre euh, à la question. Euh, c'est une, une, une question très pertinente. Est-ce que les producteurs de contenu, en raison de leur notoriété, doivent être amenés à prendre position sur tout sujet de société Je crois pas. Mm. C'est la liberté du streamer, c'est la liberté du youtubeur, du, du producteur de contenu. Pourquoi il serait obligé de prendre position sur tous les sujets de société, y compris les plus clivants Est-ce que les artistes... Est-ce que tous les artistes prennent position sur les, les sujets de société Certains le font Certains. selon leur guise. Voilà. Et d'autres voilà. ne voilà. se prennent pas. Certains, la, la plupart jamais, parce qu'ils prennent un énorme risque en termes d'image. Hein. Dans l'histoire, quand tu regardes, il y, a des, il y a des chanteurs, par exemple, qui se sont engagés auprès d'Homme politiques pour des mmh. campagnes et tout. Ils ont, ils ont tous dit après qu'ils l'avaient amèrement, amèrement regretté, qu'ils avaient perdu du public, etc. Ça quoi. me rappelle, il y avait un rappeur dans les années 2000, ouais. un rappeur, une rappeuse qui avait ouais. mis carrément un bulletin de vote ouais. dans son CD. Ouais. Je ne sais plus c'était lequel, peut-être dans le chat, ils vont me dire, mais je m'en rappelle. Et euh, donc, moi, moi pour, tu vois, ce qu'on ne demande, qu demande pas aux artistes, euh, ce qu'on ne demande pas aux chefs d'entreprise, voilà, euh, pourquoi on le demanderait aux producteurs de, de contenu, aux streamers, youtubeurs Donc, je ne suis, suis pas tellement d'accord aux gens qui disent euh, T'as de la notoriété, donc euh, il, faut que tu, il faut que tu prennes position. On n'est pas obligé. Et en, et en plus, tout le monde n'est pas. La réforme des retraites, par exemple, moi, je, je, je lis, ça fait des mois et des mois que je lis tout ce qui peut s'écrire sur la réforme des retraites. C'est un, un dossier éminemment complexe, voilà, qui oppose deux philosophies politiques très, très différentes. Voilà. Euh, et, euh, et, et savoir exactement euh, quel camp a raison sachant que les choix d'aujourd'hui sont un pari sur euh, l'avenir sur comment plein de variables très compliquées vont, et, euh, vont, euh, vont évoluer la productivité etc euh, et, ben très... et franchement demander à un, un streamer dont 80% de l'intérêt repose par exemple sur le jeu vidéo euh, élargi à, à, à d'autres activités de se prononcer là-dessus pourquoi ben, ça, ça me... enfin, bah, pas ce que en oui, bah, tout le monde n'a pas la compétence de le faire, même si après, des fois, il y a des situations où il n'y a pas vraiment besoin de compétence. Des fois, il y a juste une situation où c'est vrai que c'est, on va dire, entre guillemets, oppresseur et opprimé. Tu mm. vois, c'est peut-être un petit peu plus facile de prendre position et ça, je suis d'accord. Après, moi, effectivement, il y a aussi un truc que je pense en tant que streamer, beaucoup de gens se font et ça relève peut-être du manque de courage. Certains le diront, mais c'est aussi s'acheter la paix ouais. en fait. Certains n'ont pas vocation, à, ne sont pas des médias, ne sont pas des médias développés, c'est juste, tu vois, des streamers, c'est tout, littéralement pur, des créateurs de contenu. Et ils s'achètent ils la paix. C'est-à-dire, littéralement, ils ne prennent pas position parce qu'ils n'ont pas envie de rentrer dans un débat, parce que c'est une position qui va en créer. Ils n'aiment pas nécessairement avoir après derrière à discuter, à exposer leur avis, à se renseigner pour après derrière pouvoir contre-argumenter, ou machin, ou machin. Alors, ça peut être, du coup, incompréhensible, ou vu, comme je t'ai dit, comme de la cowardise ou du manque de courage. Mais moi, vu que pas. des fois, les, indi... enfin, les streamers, c'est avant tout des individus, tu vois, des gens à titre personnel, ils n'ont pas de rédac, ils n'ont pas de, de machin, ils n'expriment pas. Il y a ça aussi. Et bah, du coup, je peux comprendre que certains là. Tu vois, Zach, ouais, aujourd'hui, quelqu'un ouais. qui va faire grève, qui va manifester aujourd'hui, bon, ça va être su de. Un salarié, euh, on va dire, euh, classique, quoi. Ça va être su de qui ben, De son entourage, éventuellement, euh, s'il si leur dit, éventuellement des gens avec qui il travaille, tu vois. Mais un streamer, un streamer qui a euh, 500 000 ou un million d'abonnés, qui dit euh, Moi, je fais grève aujourd'hui, moi, je suis contre cette réforme. Bah, ce n'est pas du tout le même écho. Mmh. L'écho du truc, ce n'est pas du tout le même. C'est énorme. Quoi. Donc, ce n'est pas comparable. On ne peut pas dire à un streamer, euh, voilà, ton importance ou l'importance de PA, d'avoir de, de, de, de, une obligation de se prononcer là-dessus. Parce que les conséquences ne sont pas du tout les mêmes. Et il est évident d'ailleurs que ce genre de, de prise de position va impacter le reste de son travail. Franchement, on ne le, le demande pas à d'autres personnes avec ce type de notoriété, acteurs, chanteurs, etc. Et tout. Je ne vois pas pourquoi on le demanderait aux streamers. Je dis question... ça alors que moi je donne mon avis euh, tous les matins sur plein de choses. Pas de problème, mais ça, moi c'est ton cœur de métier. Un peu. Moi c'est pas pareil. Euh, tu as rejoint le service public en 2008, donc on en parlait chez France 3 et tout. Pour avoir vécu du coup les deux mondes de l'intérieur, euh, tu as été dans le privé puis dans le public. Ça a été quoi les deux différences dans le travail et le traitement médiatique, que ce soit du coup dans le public ou alors dans le privé Ces deux systèmes, il euh, n'y a, a pas de bon système. Moi je crois qu'il faut les deux. Donc nous, on a un système en France qui est intéressant, qui n'existe pas dans tous les pays, c'est-à-dire qu'on a un, un, des, chaînes, des chaînes privées fortes, tu vois, en télé, tu penses à TF1, M6, en radio, il y a des grosses marques aussi, RTL, comme ça. Et on a un service public qui est assez fort aussi. Tu vois. Et moi, j'aime bien cet équilibre, parce que ce sont deux modèles économiques différents, avec un service public qui, comme tu le sais, dépend beaucoup moins de la pub, voilà, qui autrefois était adossé à la redevance, maintenant c'est une part de, de la TVA, et ce financement, qui n'est pas de la pub, lui donne une forme de liberté. Le service public, même si parfois il y a un discours qui tend à dire que privé-public, c'est les mêmes programmes télé, en vrai, quand tu connais, quand tu regardes bien, ça n'est pas les mêmes programmes non. télé. Voilà. Il pas, peut... pas du tout même, genre pour la simple et bonne raison que le public peut se permettre de mettre la lumière sur des choses qui ne vont pas avoir de rentabilité, alors que le privé peut ils moins s'en prendre. Se ils permettre. peuvent prendre ce risque. En fait, c'est pas qu'ils sont plus courageux, c'est juste que ce modèle économique leur permet. Comme ils dépendent pas que de la pub, si tu as une émission sur l'opéra, sur le théâtre ou sur la politique, puisqu'on parle de politique, mmh. la politique à la télé, ça fait très peu d'audience. Or, année présidentielle, c'est euh, des toutes petites audiences. Or, c'est très compliqué à faire. Et Un truc que je dis souvent dans mon stream et que les, ça surprend toujours, je dis aux gens, Hors année présidentielle, sur les grosses chaînes de télé, pas sur les chaînes info qui font la politique toute la journée, c'est leur fond de commerce, c'est normal. Mais hors, hors année présidentielle, sur TF1, euh, M6, euh, les grosses chaînes France 2, France 3, etc., les seules, les seules chaînes qui proposent de la politique, des débats récurrents, hors année présidentielle, c'est le service public. Oui. Pourquoi Parce que ces émissions ne font pas d'audience. Et pour corréler avec ce que tu dis, récemment, en plus, Jean-Luc Mélenchon a eu une grosse euh, émission politique ouais. qui, en termes d'audience, a bidé complet. Ouais, bidé. Et ce n'est pas parce que l'émission est nulle et parce que Mélenchon n'est pas intéressant, est, ça aurait bidé sur, sur TF1, pareil. Mmh. Et TF1 ne peut pas se permettre de se prendre un bide à 5%. Parce que TF1 vend de l'espace pub. Si son, si, si son émission fait 5%, son spot pub dégringole. Si le spot pub dégringole, il n'y a plus d'argent. Si il n'y a plus d'argent, tu ne payes plus les salariés. Le privé est condamné à faire de l'audience. C'est le modèle économique. Le financement différent du service public lui permet comme tu le disais, de prendre plus de risques et de tenter d'autres choses. Donc, en fait, c'est bien qu'il y ait les deux systèmes. S'il n'y avait qu'un service public, ce serait un peu, tu vois, euh, « Ah non, ça ne va pas. Tu vois. Mmh. Il faut la liberté de créativité, d'entreprendre. Il faut que les acteurs privés puissent tenter de nouvelles choses. Euh, » Mais à l'inverse, comme le réclament parfois certains, s'il n'y avait que le privé, en fait, il y aurait un appauvrissement de l'offre. En fait, mmh. Il y aurait des émissions qui disparaîtraient complètement. Voilà. Euh, question pour un champion, alors oui c'est un jeu qui son public, mais c'est un jeu qui est sur le service public. Demain, question pour un champion euh, disparaît de service public, il, il ne réapparaît pas sur le privé. Il voilà. n'y aurait plus d'émissions politiques, il n'y en aurait plus. Il y aurait beaucoup moins d'émissions patrimoine ou historiques. Voilà. Tout simplement parce qu'économiquement, parfois elles marchent très très bien, mais en tout cas il y a une prise de risque à les faire. Ouais. Et donc elles ne seront plus faites par le privé, qui encore une fois n'est pas moins courageux, mais c'est juste est obligé de faire de la thune en fait. Sinon le truc ferme truc ferme. Donc, moi, j'aime bien ce système euh, de coexistence d'un secteur privé, d'un secteur public fort qu'il faut soutenir euh, donc. Et donc, j'ai bossé dans les deux univers et, et j'ai été, été heureux à télé j'ai été heureux à Europe 1, j'ai adoré bosser à RFI, j'ai adoré bosser à France Info, à ouais. France 3, à France 2. Ce qui est important, plus que la chaîne, finalement, souvent, c'est euh, le, le, le projet, l'équipe. Euh, et puis, alors, après, vrai il y a des histoires quand même, dans le service public, il y a une ambiance, il y a des valeurs. Tu sens que, bah, par exemple, c est, c est, bon, je dis pas ça parce qu'aujourd'hui je suis dans le service public, mais la, quand tu dépenses l'argent, bon, tu sens que tout est quand même très, c'est l'argent du public, quoi. Tu vois, tu fais très attention à, à l'argent que tu investis, le remboursement de frais, tout, c'est très très cadré, quoi. Tu vois, c'est très c'est très surveillé. Oui. Voilà. Et puis il y a, il y a aussi une mission de service public. Tu vois, on a, on est une espèce de mission qui nous dépasse un petit peu, bon, mais, mais parfois dans le privé. Il y a des, des émissions d'une telle qualité que finalement, ces valeurs-là, bah, tu les retrouves aussi. Carrément. Voilà. Il, y a, il y a un truc assez intéressant avec euh, justement toutes ces questions publiques privées. On l'a vu encore récemment avec un humoriste qui était parti, je crois, d'une de, de, de, radio ou d'une chaîne qui venait de rejoindre. Parce que justement, je crois que ces chroniques étaient un Bien petit sûr. peu trop euh, influencées. Le, barré. Le nous Barré. Emmanuel Barré. Ouais, voilà, exactement. Ouais, attends, Emmanuel, non. Eh ben, bah, barré, je suis sûr. Ouais, C'est Pierre, non Pierre-Emmanuel ou Emmanuel, ouais, je ils crois. vont nous le dire dans le chat. Il me semble, mais t'inquiète dans le ouais, chat, ouais. ils vont nous le dire. Mais Effectivement, il était parti en disant que plus ou moins sa liberté ton, de ton était liberté, entravée. Là. Exactement. Il y a quelques années, voilà, c'était en 2015, ça a peut être évolué depuis. Euh, la France a été classée 38e par Reporters sans frontières, euh, frontières en termes de liberté de la presse, avec notamment des critères comme les violences envers les journalistes en manifestation, ouais. certaines lois également, je ne vais pas rentrer dans le détail, ouais. mais également le niveau élevé de conflits d'intérêts. C'est ce qui était écrit. En ayant fait toi, du coup, de multiples médias publics et privés, Qu'est-ce que as, tu penses de ce mauvais classement qui le mettait carrément en bas de pas mal de, de ouais. pays où Même des fois, ce n'était pas, pas tout le temps des démocraties. Est-ce est que tu as déjà eu toi, des empêchements dans ta carrière concernant certains invités, certains sujets ou autres Si on est dans ce classement, c'est qu'il est mérité. Tu vois. Après, euh, chaque média a ses propres règles. Il y a, pff, je ne vais pas balancer le nom de la chaîne, mais euh, il y a une grande chaîne nationale où régulièrement, la SDJ, la Société des journalistes, interne, mmh. donc ça vient de l'interne, a dénoncé le fait que les annonceurs qui, qui mettaient de la pub sur cette chaîne, en fait, avaient un espèce de droit de regard sur les émissions et régulièrement demandaient que ce reportage ne soit pas passé, qu'on ne dise pas ça. De, de, voilà. Donc, une espèce de porosité, on va dire, entre euh, la régie pub, ouais. tu vois, les annonceurs et la rédaction, ce qui normalement est gravissime. Tu vois, est, tu, normalement, la règle que moi, j'ai toujours observé dans ce métier, c'est qu'évidemment, un annonceur ne peut pas dire à la rédaction euh, qu ce qu'elle doit ou dire ou pas, ce hein, dont elle peut parler ou pas. Ce n'est pas de la pub, c'est de l'info. Il y a une chaîne en France, ce n'est même pas moi qui le dénonce, c'est la SDJ de cette chaîne qui régulièrement a dénoncé ce genre de pratiques. Donc, il y a des trucs qui ne vont pas. Moi, je n'ai jamais eu de demande, tu vois, en mode euh, Sam, tu pourrais dire. Pour être tout à fait honnête, quand j'ai bossé à Canal, mmh. Euh, et que Canal Plus était propriétaire du, théâtre, du PSG, ça va t'intéresser. Ouais. Il euh, y avait une. c'était totalement libre au niveau de l'info, on va dire 100%. Mais, <rire> mais on, on m'avait dit, on nous avait dit, attention sur le PSG à ce que vous dites. Ouais. Ouais, ouais, tu vois. Parce que c'était le groupe. Donc, tu vois, là, c'était une petite limite à la liberté. Ah, bon. quand même Ouais, ouais. Même. Et donc, euh, tu, en gros, tu savais que quand tu écrivais un petit texte sur le PSG, ben, en gros, c'était relu un petit peu par les chefs pour voir si... Euh, ouais, c'était bon. ok. alors qu'en plus, c'était une époque où Paris était souvent en crise. Hein. Ouais, donc, donc là, là, atteinte à une forme de liberté de, de Calme, la presse, hein. parce que conflit d'intérêts. Un autre exemple, mais qui est un peu différent, quand je bossais à RFI, Radio France Internationale, qui est la voix de la France à ouais, l'étranger euh, ah, au niveau de l'info, tu vois. Euh, en fait, c'est une radio qui, à l'époque, c'est sûrement vrai encore, était beaucoup à écouter en Afrique, notamment Afrique subsaharienne, mmh. pays qui était parfois traversé par des crises et par des guerres. Et là, c'était autre chose. C'est-à-dire qu'on savait que ce qu'on disait pouvait avoir un tel impact localement ouais. euh, sur parfois des crises et des conflits, donc avec, euh, pouvant mettre parfois la vie de gens en danger, que là... Voilà, on faisait super attention à ce qu'on disait. À la manière dont vous apportiez l'information, euh, c'est ça Voilà, c'est ça. Et là, parfois, parfois on se retenait voilà, de dire certains trucs et tout, alors qu'on pensait pouvoir les dire en tant que journaliste, mais on, avait très, on faisait très attention aux conséquences que ça pouvait avoir sur ben, des journalistes sur place, des populations expatriées ou locales sur place, en faisant attention à ce que ces informations, parfois les mots peuvent tuer, mmh. ne provoquent pas des violences, par exemple. C'était autre chose, tu vois, ça, c'était... Euh, voilà. Ah ouais, ouais. ça a l'air d'être un exercice difficile, ça. Mais de devoir vu. prendre en compte le fait qu'il y ait des expatriés français, quelque part, ah. au moment de donner des ah. nouvelles françaises dans certains... Et là, moi, j'ai vu parfois, on, on nous disait, bon, cette info, tu la donnes pas. Euh, C'est une info, mais tu la donnes pas, parce que ça peut, ça peut mettre des gens en danger. Okay. Voilà. C'est autre chose. Mais en revanche, RFI, qui était en partie financé à l'époque, je ne sais pas si c'est vrai, par le ministère des Affaires étrangères, il y avait une partie de la redevance une partie de l'agent qui venait du Quai d'Orsay. Mmh. On aurait pu imaginer que le Quai d'Orsay prenait son téléphone de temps en temps pour dire « bon ça, vous en parlez, ça, son... ça jamais ça okay. ». C'est-à-dire que si, si ce genre de pression avait été faite, les premiers à dénoncer ça... Ça aurait été les journalistes de la Logique. qui seraient mis en grève directe. Mais c'est quand même une petite entrave le fait de devoir à des moments retenir une info ouais. pour justement, même si c'est pour des raisons sécuritaires. Mais en fait, il y a des principes qui s'affrontent. C'est un moment, okay. tu as un principe de, qui est la liberté d'information, et à un moment, il y a un autre qui vient en opposition avec un, ici un autre principe qui était le principe de. de comment dire De ne de, de, de, de pas faire prendre de danger aux gens. Des, des principes qui rentraient en opposition, ouais, ouais, ouais, ouais. et à un moment, tu en choisissais un en disant, bon. Euh, donner l'info avant les autres ou être plus précis sur une info que les autres, c'est très très bien. Mais si ça doit mettre la vie de gens en danger, ben, parfois le choix a été fait. Ouais, ça va peut-être un peu moins le coup. Mais euh, on est... ce que je dis souvent le matin, c'est qu'on euh, n'est pas parfait. La preuve, tu vois, le classement dont tu parles. Euh, moi, mon sentiment en 25 ans de journalisme, c'est quand l'immense majorité de mes confrères sont des gens honnêtes, rigoureux, engagés, euh, voilà. Quand tu demandes aux Français ce qu'ils en pensent, ce n'est pas du tout leur avis. Une majorité des Français pensent que les journalistes français sont influencés par les pouvoirs politiques et les pouvoirs de l'argent. Ce n'est pas ce que j'ai vécu. Alors peut-être que je suis trop à l'intérieur pour le voir. Tu vois. Je me pose beaucoup de questions sur mon métier. Je pense ouais. qu'on pourrait le faire autrement. Je pense qu'on pourrait être plus sur le terrain. Mmh. Euh, moins dans les euh, déjeuners avec les gens de pouvoir, par exemple. Tu vois. Euh, plus sur le terrain, plus à l'écoute des citoyens. Je pense qu'il euh, y a une petite révolution à faire. Mais une fois que ça c'est dit, euh, la... L'immense majorité, pour ne pas dire la quasi-totalité des journalistes que j'ai croisé, moi, dans ma vie, j'en ai croisé plein, tu vois, c'est un petit milieu. C'est des gens intègres, honnêtes, rigoureux, qui font des erreurs, parfois, dans la formation, comme on en fait dans tous les métiers. Moi, je me suis fait bousiller par un dentiste cet été. Il y a des mauvais dentistes, il y a des bons dentistes, il y a des bons boulangers, des, boulanger, des bons streamers, des bons ah ouais. streamers. Bah, il y a des mauvais journalistes, tu vois. Mais globalement, un... les gens sont super honnêtes, quoi. Voilà. Mais après... Euh... Je suis de l'intérieur, donc qu'est-ce que ouais, c'est C'est mon sentiment, quoi. Bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est vraiment super intéressant à écouter. C'est vraiment un vrai plaisir. J'aime beaucoup ça. J'ai vu que pendant ta carrière, notamment aussi en télé, as aussi travaillé sur plein d'autres émissions. Donc, on a parlé du JT, ouais. sur France 3, le 12-13 heures. On a parlé de Questions pour un champion. On a parlé d'Europe 1. J'ai vu Planète. J'ai vu plein d'autres trucs. Euh, comme c'est quoi le statut un peu pour un présentateur télé, t'es employé, t'as une société, c'est autre Comment on fait pour être un peu multicasquette au sein de plusieurs médias des en fois en même assez... temps En fait c'est très classique en fait, euh, je te dis au début c'est un peu précaire, c'est Pige, CDD, CDI. Et en fait, euh, puis après t'es en CDI, c'est-à-dire que dans une rédaction, euh, tu ne peux pas être un producteur de contenu extérieur. Tu ne peux, peux pas, ta société est facturée une, prestata... une prestation de présentateur par exemple, euh, d'info, pour l'info. D'accord. Tu vois, quand tu es animateur, c'est autre chose. Et souvent, animateur, où tu as ta bo propre boîte de prod, ou tu travailles pour une boîte de prod qui va vendre l'émission à la chaîne. Mais tu n'es pas directement embauché par la chaîne. Moi, j'ai mis un peu tous ces statuts parce que, comme tu le vois, j'aime bien changer un peu du niveau ouais. de casquette. Donc, par exemple, bah, là, France Télévision pour être transparent, j'ai un CDI avec deux branches, deux avenants. J'ai un avenant Info, France Info, un avenant animateur. Ok. Question pour un champion. Et puis, le stream, bah, ma, comme, comme toi, j'ai ma petite société. Voilà, pour, pour faire ma petite, mon, petit développe, mon petit développement. Mais, mais quand tu es dans l'info, ben c'est très basique. C'est très... C'est contrat de travail classique, CDI, quoi. OK, très ouais, bien. C'est archi intéressant. Je me disais, comment on fait pour jongler, tu vois, sur mm. ces différents... C des, des, tu vois, c'est des, des, des négos de contrat classique, des contrats de travail, voilà, avec... Euh, ouais, diff... Quand tu fais... Et, après, moi, un, je suis un cas particulier, parce que bizarrement, je suis le seul, quasi... Enfin non, je suis le seul aujourd'hui, journaliste-animateur. Mm. Alors, dans, dans, dans le passé, il y en a eu, eu d'autres gens. Ouais, il y en a eu, sûrement. Ouais. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui anime une émission de divertissement, d'un côté, qui est un jeu, et qui, amine, qui anime une, une matinale d'infos, il n'y en a pas d'autres, en fait. C'est le hasard de la vie. Et donc, euh, France Télévisions, au début, il ne savaient, savaient pas trop faire quoi faire de moi, tu vois. Parce que moi, je voulais rester journaliste. C'était compliqué d'imposer cette idée. À un moment, il y a des gens qui ont dit, à France Télévisions et ailleurs, tu bah, es animateur, quoi. Tu peux pas être animateur et journaliste. Et moi, mon combat, ça a été de dire "Attends, ça fait 25 ans que je suis journaliste, c'est mon rêve d'enfant. Moi, je veux rester journaliste, quoi. Donc, c'est pas parce que j'ai accepté question pour un champion que je vais arrêter le journalisme. Faut pas me demander ça parce que dans ce cas-là, je vais devoir faire des choix et c'est pas forcément celui que vous attendez. Ouais, c'est relou, ouais. Et donc, j'ai imposé ça. J'ai imposé cette idée que je que je pouvais être le matin très journaliste et le soir très animateur. Et après, j'ai dû imposer l'idée que à d'autres moments, je pouvais être très streamer aussi. Oui. Tu vois Logique. Ça, s'est imposé. <rire> et là, j'ai une triple casquette aujourd'hui qui est quasi unique. Qui n'est pas, pas lié C'est pas parce que moi je suis unique, mais c'est les hasards de, de la vie et ma curiosité qui m'ont emmené. Euh, ah, c'est le parcours. Tout ça, quoi. Le parcours qui a fait. Ouais. C'est pas mal. Mais c'est je... super à vivre, hein, tu vois. Comme ça a l'air. Hein c'est très exaltant parce que c'est des plaisirs, des aventures euh, différentes, quoi. Quand tu es arrivé euh, sur Twitch en 2020 avec euh, le confinement, avec Étoile, on en parlait un peu, le premier The Event, où tu as animé également une émission, le lancement de ta chaîne dans, ta foulée, dans la foulée, pardon. Euh... Tu t'es adapté assez vite. C'était comment, genre, les débuts assez bruts Et comment est-ce que tu as transformé ce que tu nous disais, la mentalité, justement, de journaliste en mentalité de streamer En fait, moi, je suis une éponge. C'est-à-dire que je suis très curieux des autres. Et quand tu deviens journaliste, en général, c'est pour ça. C'est parce que tu es très curieux, déjà, et des autres. Moi, une personne, ça me fascine. Une, une, une personne, pour moi, c'est une planète. c'est Une planète, c'est un univers, des histoires, des accidents, des belles choses, euh, un caractère, une sensibilité. Et ça me fascine de découvrir ça, en fait. Tu ouais. vois. Et voilà. Et, et Twitch, pour ça, c'est juste génial, parce qu'il y a les viewers, mais il y a les streamers aussi, qui sont des individualités souvent très très fortes, avec des caractères. Avec, voilà. Et ça été fascinant pour moi de découvrir ça. D'ailleurs, au début, je ne pensais pas, moi, devenir streamer. Je, je, je traînais là-dedans parce qu'en en fait, ce milieu m'intéressait beaucoup. Ouais. C'est de la curiosité. Euh, même quand j'ai lancé, lancé ma chaîne, je ne sais pas si tu savais, mais elle n'était même pas monétisée pendant, pendant la, la première année. Et c'est après que tu as... Ouais. Et après, je me suis dit, wow, c'est un taf de fou, donc euh, il, faut, il faut que ça devienne un travail, parce que même vis-à-vis -vis de, de mon épouse, elle ne m'a jamais dit, parce qu'elle est très cool, et tout le temps que tu y dédies. Elle n'allait pas me dire, t'es gentil, mais tu ne vas pas passer 3 à 6 heures par jour sur ce truc, si ce n'est pas un taf. quoi. Donc, mais au début, ce n'était pas monétisé, ça montre bien que voilà, c'était une vraie curiosité. Donc ça a été facile, parce que les gens que j'ai rencontrés, les streamers, les gens comme toi, ont senti ça, ont senti que c'était euh, sincère, qu'il n'y avait pas derrière pensée tu sais, au début les gens qui disaient, et je, et je comprenais cette inquiétude d'ailleurs, parce que je voyais très très bien ce qu'il voulait dire, euh, il a l'air sympa ce gars, mais attention, il ne faut pas que ça devienne une tête de pont pour les médias traditionnels euh, qui pourraient ouais, se dire, bah, ah, on n'arrive pas à toucher les jeunes, on va aller là, on va aller leur mettre nos trucs, nos programmes, comme ça ils vont être obligés de regarder nos, <rire> nos cauchemars. Et donc, et je trouvais ça très intéressant, comme, euh, je comprenais tout à fait cette, cette, cette accusation, et je comprenais tout à fait que les gens qui avaient participé à la création de ce très bel univers qui est Twitch, avec des sons d'intérêt qui clairement ne sont pas ceux qu'on voit à la télévision, avait, ne voulait pas voir ça polluer. Ouais. Et je comprenais très bien que moi, je pouvais représenter ce danger. Mais tous les gens que je croisais, parce que vous voyez euh, bah, que j'étais sincère et qu'il y avait zéro arrière-pensée, et puis que derrière moi, il n'y avait pas France Télévision, tu vois, je venais tout seul, moi. Carrément. Hein, je ne venais pas avec France Télé. Il n'y avait personne d'autre, d'ailleurs. Les gens l'ont compris, l'ont vu, et en fait, j'ai été vraiment bien accepté. D'où l'accueil d'étoiles, de, de, de ponts, de, de tous ces gens. Euh, euh, je sais pas au début, je demandais plein de conseils techniques, euh, notamment à des streameuses, parce que je, je l sur les micros, tout ça, sur les, les filles qui faisaient un peu d'IRL, les gens me répondaient tout de suite, beaucoup de bienveillance, de gentillesse, l'accueil qui m'a été fait aux Event, euh, pareil. Donc c'était très, c'était très agréable. Et ça, et c'est sans doute la raison pour laquelle j'ai voulu m'investir. Je me suis dit c'est un bel univers, fait de belles personnes, avec des belles rencontres. Je sens que je vais moi qui suis curieux des autres, je vais me régaler, quoi. Et je regrette pas parce que c'est, euh, ça continue, ça. Parce que ça fait deux ans maintenant, ouais. Ouais, et puis clairement pour moi, c'est, euh, je devrais, je devrais pas le dire à mes camarades de télé, <rire> mais aujourd'hui c'est ma priorité. C'est-à-dire c'est l'univers que je veux pas quitter, C'est ce que j'allais dire. J'allais mmh. dire, euh, est-ce que tu te verrais peut-être, genre c'est quoi ton rythme à l'heure actuelle Par exemple, tu si une semaine classe. C'est un truc de fou. <rire> <rire> genre entre tes lives, euh, question pour un champion, quand il y a France un Télé. Truc de fou. C'est un truc de fou. C'est un. Moi, j'ai plus de vie sociale. Depuis très longtemps, Donc ça remonte avant Twitch, ça fait 15 ans que je n'ai pas de vie sociale. Ma vie sociale, c'est mon amoureuse et aujourd'hui, c'est mes enfants. Mais Quand tu dis vie sociale, euh, c'est que tu sors pas au bar à boire des coups quoi. Non, j'ai je, je vois, je vois, des amis euh, de, de longue date, mais je, je ne les vois pas. Je, ma meilleure amie, je, je mange avec elle une fois tous les deux ans. Euh, voilà. Ma vie sociale, c'est ça. Quoi. Je n'ai pas de vie sociale. Parce que j'ai dû faire des choix, le boulot, la famille. Donc c'est ça, mais après, ça s'est euh, euh, accentué. C'est-à-dire que... Pour compenser ce que j'ai considéré comme une absence de talent au début, parce que je ne me trouvais pas plus malin qu'un autre et je voyais plein de gens très talentueux et pas moi, j'ai compensé par le travail. Je me suis dit, bon bah Sam, tu pas plus malin qu'un autre. Donc je vais bosser dur. Donc tu vas bosser dur. Et j'ai bossé dur. Le cumul que, que tu vois aujourd'hui, je l'ai toujours fait en fait. C'est-à-dire que par exemple, je vais te donner un exemple, l'année de mon service militaire, c est, c est, il, y a, il y a très longtemps il y avait un service militaire, donc j'avais trouvé un service militaire dans un service d'information des armées. Donc, j'étais journaliste pour l'armée. Donc, je faisais mon service militaire de 9h à 17h. Ouais. Okay. Sauf que le matin, j'avais trouvé un stage sur une petite radio locale à Paris. Donc, en gros, je me levais à 2-3h. Je faisais ma matinale. Oh. Je faisais euh, mon service militaire. Et le week-end, je pigeais, je faisais du reportage pour une petite radio aussi. Donc, je travaillais 7 jours sur 7 euh, avec ces horaires-là. Oh, là, là, là. Euh, quand quand j'ai eu mon premier CDI dans une petite radio en province, parce qu'au début, c'est dur de faire son trou, eh ben, euh, je, je faisais mes cinq jours dans cette petite radio, le week-end, je prenais un train qui me ramenait à Paris où je pigeais deux jours en reportage pour une radio. La pige, je me payais le billet de train, opération nulle, mais ça me faisait une expérience sur le CV, quoi. Sept jours sur sept, quoi. Et j'ai beaucoup fait ça. Oh, le grinder Et en fait, j'ai fait, tu vois, par exemple, j'ai beaucoup cumulé comme ça. Je me rappelle de moments où je faisais le 12-13 et en même temps la matinale sur... Euh... Je me rappelle d'un été, Zach, où je faisais... Donc C'est pas très vieux, hein, mmh. c'est avant question. Un été où je faisais la revue de presse le matin sur Europe 1, donc levé de 3 heures. Le journal du 12-13 sur France 3, donc en gros, je faisais euh, j'enchaînais, tu vois. En oh, plus, pas pratique parce que tu finissais un truc à peut-être 7h du matin et pour ouais. enchaîner un truc à midi. J'enchaînais. Après peut-être le verre de 3h. Et, attends, deux, et le soir, j'avais une émission culturelle sur Europe 1 d'une heure et demie, tu vois. Et en fait, j'ai beaucoup fait ça. Voilà. Et aujourd'hui, ma vie, elle ressemble encore à ça. Donc parfois, j'ai des moments un peu plus calmes pour euh, me reposer. Mais aujourd'hui, ma vie, c'est euh, donc le matin, euh, lever à 2h, arriver à 3h à France Info, matinale jusqu'à 8h30, je rentre, 9h30, je lance mon stream. 12-13 heures. Souvent, j'essaie de faire une sieste l'après-midi, tu vois, parce que moi je dors 3-4 heures, heures max par nuit. Okay. Parfois, j'essaie de faire une sieste. Souvent, j'y arrive pas parce que rendez-vous, trucs, prépa, machin. Euh, et puis, j'ai ma semaine qui pique par mois où j'ai question pour un champion. Et là, euh, j'ai la matinale de France Info, donc lever 2 heures, arriver 3 heures. À 9 heures, je prends un taxi, je vais à question, je tourne jusqu'à 18-19 heures. Donc, la journée. Vous en faites combien 6. No mais c'est normal, tous les jeux se tournent comme ça. C'est pour baisser le coût de l'animation. Alors, ouais. je comprends totalement, mais alors en six. termes de qualité d'animation, faire ah ouais. six d'un coup, c'est. Ah ouais, six et c'est pendant dingue. 7 jours C'est-à-dire qu'au bout du 7ème jour où tu à ta 40ème émission, était était censé donner la même énergie que sur la première où il faut mettre de la ah, bonne attends, humeur et tout. 6 émissions chaque jour pendant 7 jours. Ouais. Ah ouais. Et à la, la 40 e il faut que tu aies la même énergie, le sourire, la patate. Et attends, tu t'es levé à 2h parce que tu as fait France Info. Et en fait, ça, c'est ma vie. Et en fait, c'est un peu excessif. C'est inimaginable ouais, pour moi. Et moi, moi, je l'imaginais. Alors, j'ai déjà fait deux accords au libre en un jour. C'était déjà beaucoup. <rire> Imaginez six accords au libre en, en, en, en un jour pendant. Oh, dingue. Non, mais c'est trop. Mais c'est mon système. Tu vois, c'est pour compenser. Voilà, vraiment. Et c'est pas de la fausse modestie. Il ouais, y a des gens qui sont talentueux. Il y a des gens qui qui font qu'on est facilité ouais, bien sûr. Moi, je les avais pas. J'ai compensé ça comme ça. Et mon système a plutôt bien marché parce qu'il m'a amené là où je suis. Donc, c'est le système que je connais. Voilà. Et après, il a ses limites. En termes de sommeil, ouais. de santé. Moi, je, je, je suis passionné de sport. J'ai arrêté le sport parce qu'en fait, j'avais plus le temps. Donc, depuis septembre, je fais plus de sport. J'ai vu, tu avais fait des marathons, des machins. Ouais, de, de, du triathlon. Enfin, C'était vraiment important dans mon équilibre de vie. J'ai arrêté le sport. À court terme, ça marche. À moyen terme, c'est une mauvaise idée parce que le sport me sert aussi beaucoup pour tenir mmh. cette charge de travail. J'ai deux petits garçons. Je suis très présent, mais j'aimerais l'être plus. Mon épouse est très euh, compréhensive, mais franchement il euh, faut me supporter quoi. Ouais, C'est ce que j'allais dire, j'allais dire en termes de vie de famille ah ouais. et tout, ça va, t'arrives quand même euh, à t'en sortir Ça fois. va, mais là je sors de trois années euh, très chargées. entre le cumul de ces trois activités. Vois, Twitch s'étant ajouté à tout ça, ouais. parce que les gens savent que euh, voilà, j'essaie de streamer, pas tous les jours, mais presque, tu vois, d'être mm -hmm. assez présent. Et donc je sens que voilà, j'ai atteint les limites de cette phase-là, qui est un peu trop intensive à mon goût. Normal. Et donc je pense qu'à la rentrée, septembre, je vais te faire des, des petits arbitra arbitrages pour retrouver une qualité de vie, Logique. passer plus de temps avec euh, mes enfants, mon épouse, euh, refaire un peu de sport. Oui. Ça me manque. Puis, je suis en train de prendre du bide et ça me plaît pas. <rire> ça me plaît. Alors on est gourmand. Bon. <rire> ah, bah, moi j'adore. Ah, et euh, voilà donc donc là je, faut que je faut que je prenne des petites décisions. Ce qui est sûr c'est qu'a priori c'est pas Twitch. Oui. C'est ce que j'allais dire c'est pas Twitch qui saute. Euh, qui dans va dans en, en pâtir. Oh là là. Parce que j'aime trop. Bah ça se voit. Mais mmh. t'es dopé, là Ouais, mais c'est fort, quoi. C'est fort, mais c'est pas toi que je vais expliquer pourquoi, tu vois. Je veux dire, c'est vraiment très, très fort. Quoi. Et en plus, en même temps, et, et j'essaye de le dire avec le plus de tact possible, mais à 51, 52 ans, il faut aussi un peu... <rire> Samuel. <rire> ah, mais je suis costaud, moi. Samuel, faut un peu. Attends, je, je, je, je, je, suis dur, je suis dur en mal, quoi. Tu vois, là, oh, bah, je vois ça. on parlait de sport. Euh, moi, moi, je fais tout, mais un peu à fond, quoi. Le sport d'endurance, j'ai fait, fait 25-26 euh, marathons, j'ai fait du, du 100 km, j'ai fait euh, des courses de 200 km dans le Sahara marocain que tu connais bien. bien j'ai fait trois Ironman. En fait, j'aime bien, bien me faire mal, j'aime bien, bien pousser mes limites. Je ne dis pas que je suis plus fort qu'un autre, mais j'aime bien voir où elles sont, quoi. Dans ben, le travail, c'est pareil, tu vois. À un moment, si on me dit « dormir trois heures par nuit euh, pendant trois ans, c'est impossible », je dis « bah si, c'est possible ». Alors, ça m'amuse de le montrer, et puis à un moment, tu te dis « ok, euh, tu, vois, comme, tu vois, là, je réagis parce que tu parles de mon âge ». Bien bah, sûr. « Bah ouais bah si, je vois bien que je commence à me traîner un peu ».« Bah oui, bah oui, je le disais sans méchanceté, mais si, mais je le disais vrai. en mode… À... » moi, moi, mon père, il a 63 si. ans, si. et il bosse encore bah. à des moments à sa douche, « papa, oui. si, si tu as -tu as -tu as -tu ».« Mais la bacon. Tu sais, récemment, il y a quelqu'un qui m'a vu marcher à France Info qui me dit Ah, oh, t'as mal à la jambe. Et j'ai répondu, non, c'est juste marche doucement. <rire> ça, je te jure, de ouais, la patte. <rire> je te jure. Et en fait, je me suis surpris ces derniers mois, ouais, à ralentir un peu, tu vois, à m'économiser, tu vois. Et, et, et, en, et en moi, le sport m'a beaucoup porté, donc il faut au moins que je retrouve ça pour, Logique. Euh, pour durer. Euh, Logique. Comme on veut nous faire travailler plus là. Oh bah là, oui, effectivement, tu là, vois on est dedans, là, tu vois, oh, en plus ouais. ça que se lever à 2h du matin pour aller faire les émissions. C'est inhumain, Zach. Se lever à 2h du vrai, matin, c'est inhumain. Hardcore. En fait, ton corps n'est pas fait pour ça. Que le réveil, même quand tu fais le, le meilleur métier du monde, et c'est le cas, je kiffe France Info, je kiffe mon équipe, on se marre le matin, c'est top. J'adore les gens avec qui je bosse. Et malgré tout, malgré tout ça, quand le réveil se à deux heures, depuis, moi ça fait sept ans que je fais ça, oh. en fait, ton corps dit non. Tu sais, pendant quelques secondes, ton corps il dit « mais non, quoi, mais deux heures. » C'est pas l'heure, là. « Mais moi, je, ça fait trois heures que je dors, j'ai envie de, de rester au chaud, tu vois. » Et, et bon, bon, tu te lèves parce que, ben, fou. Faut bosser ouais. et puis il y a puis un gros emprunt à la banque tu vois pour donc tu pour payer la maison donc ben tu sais pourquoi tu te lèves ouais, quand même as aller, pas là. trop le choix donc tu y vas tu prends un café déjà ça va mieux tu prends une douche ça va beaucoup mieux tu arrives à france info tu retrouves les gens avec qui t'adores bosser ça, là ça va très très bien et, euh, et la matinale se passe très très bien et ça démarre, mais tous les matins à 2h tu as quand même quelques secondes tu te dis mais qu'est ce que je fous quoi logique mais qu'est-ce que je fous logique c'est inhumain on n'est pas fait pour ça quoi. logique on n'est pas fait pour ça ah là, là là je te souhaite avec la rentrée <rire> de trouver un équilibre beaucoup plus sain bah ouais. euh, où tu passes des nuits un peu plus sympathiques je suis en train de travailler là-dessus Les... génial c'est tout ce que tout ce que je te souhaite en tout cas c'est dans quelques mois Ouais, bah, ouais. Mais il faut être raisonnable. L'été, tu as du, du temps un petit peu en général ou... bah, En fait, euh, là, ces derniers étés, j'ai streamé. Ouais. Tu vois, je partais en Corse, par exemple, j'emportais mon mat matériel de stream. Peut-être qu'en juillet, là, je vais partir en Corse encore avec la famille. Peut-être que je ne vais pas emporter mon matériel. Enfin, je dis ça aujourd'hui. <rire> il y euh... aura un petit sac caché dans le fond <rire> du van, là. <rire> mais euh, si je ne stream pas ces trois semaines en juillet, mais je vais streamer tout c'est sûr. Parce que comme j'ai envie, ben la rentrée, justement, de... De m'investir plus sur Twitch, de... j'ai des idées, j'ai des projets. tu vois. J'ai je... vu que tu as fait des visites, notamment à des moments. Des, des, dans, dans les musées, tu veux ouais, dire bah, Oui, ouais, on a fait le Louvre, le musée d'Orsay, la fondation Louis Vuitton, le muséum de Bordeaux il y en a deux qui arrivent là. Magnifique Il y en a deux qui arrivent, voilà. Il y a ça, il y a l'Hebdo Etienne qui s'est bien installé, tu vois, qui a un joli rendez-vous. J'ai deux autres projets en tête. Pour ça, il me faut du temps. Donc, euh, du coup, je ne veux pas perdre le fil cet été. Je pense que j'ai pas mal euh, streamé. Mais Excellent, bon, ça. C'est du, du plaisir. quoi. C'est des bons projets, ça. Ouais, ouais. euh, L'Hebdo Etienne et sa mocha, ouais. génial, ça, c'est génial. Ouais, c'est cool, tu vois. Et puis, c'est voilà, la magie la légèreté de Twitch. Tu peux avoir une idée le matin. Euh, L'après-midi, elle est à l'antenne. Et puis, je fais des belles rencontres aussi. Tu vois, il euh, y a Joe que tu connais. Euh, qui, est, euh, hein, Jonathan, oui. qui est souvent avec moi, qui m'a beaucoup accompagné sur euh, notamment l'aspect euh, technique des streams, quand je voulais euh, faire des choses un peu plus ambitieuses, comme les streams IRL en musée ou comme les Bdo Etienne. Il euh, y a Pierre qui est rentré dans la boue, qui m'accompagne aussi euh, sur euh, ben les, mes premières recherches de partenariat, parce que c'est cool. ouais, quelque chose que je ne faisais pas avant. Donc là, par exemple, j'ai un sponsor sur les Bdo Etienne euh, depuis trois émissions. Ouais, ça voilà. permet de financer un peu ouais, le tout. Parce classique. que, que l'émission bah, était un peu, peu chère à produire, tu vois. Donc là, pour la première fois, j'ai un sponsor qui m'accompagne. Et donc, bah, je rentre dans cette petite. Euh, c'est tout nouveau pour moi parce que euh, ouais, c'est un peu de l'entrepreneuriat, tu vois. Pour moi, justement, qui suis très loin de cet univers et qui pensait ne pas en avoir les qualités, bah, je découvre un nouveau truc, c'est une nouvelle aventure. Oh c'est assez fascinant il y a quelqu'un qui a dit une vraie remarque en plus il a dit si Zach faisait 6 accords au libre pendant une semaine donc 6 accords au libre par jour pendant une semaine il fait toute sa saison <rire> les gars avant, en off, j'ai dit à Samuel, j'ai dit le seul truc qui me retient de ne pas aller vivre un peu à l'étranger, c'est le fait que chaque semaine, je dois faire un accord au livre, qui est popcorn ah ouais. en jeu et tout. Tu concentres Eh les gars, à un moment, je vais vous balancer une saison de pré-enregistré, 36 e épisode, vous allez me voir rouge, mais avec le sourire, et on va aller vivre au Japon. Après, ça va t'empêcher de réagir sur l'actu la plus brûlante. Donc oui, c'est peu... sûr. Quand tu fais une émission ça un peu d'actu, parce oui. que là, t'es sur l'actu, c'est assez limite. Mais en vrai, tu sais, le corps humain a des ressources insoupçonnées en fait, en fait on est capable de beaucoup plus qu'on qu croit. Après la limite c'est de faire attention à sa santé quoi. Ça Là, bon. ma, ma réflexion aujourd'hui elle est, moi j'ai plein de copains, journalistes, présentateurs, qui ont bossé sur ces horaires de matinale dont on parlait et qui ont eu des soucis de santé, qui ouais. euh, cardiaque, cardiaques, AVC, tu Ouf. vois, des vraies fatigues. Parce qu'en fait le corps est pas fait pour ça quoi. Et euh, au bout de quelques années. Et en fait j'anticipe un peu, moi je veux pas que ça m'arrive, tu vois, notamment parce que je suis père de famille. Et donc, c'est une réflexion là-dessus en me disant, Logique, ouais. voilà. Et question bête, un peu pour finir comme ça, ouais. mais euh, quand on travaille par exemple aussi tôt, euh, des fois le matin, il y a des primes, des choses qui sont prises en compte Oui, il ou... y a une petite prime de matin, partout, sur tous les médias. Ils appellent ça la, la prime du, du petit matin, du matin, tu vois. Bon, euh, c est, c est pas, ça ne te change pas la vie, mais c'est symbolique. Mais c'est une façon de dire que c'est un... Ouais. Quand vous, vous levez le à 2h, vous êtes là à 4h. Mais d'ailleurs, les gens qui font ces horaires-là ne le font jamais très longtemps. 2 hein. mmh. ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est très très rare. Ou 7 ans. Ouais, mais <rire> les gens qui font très longtemps, c'est rare, tu vois. Je parce, vois. Que, parce que malgré toute la bonne volonté du monde, moi j'ai vu vraiment des bourreaux de travail arrêter, pas parce qu'ils en avaient marre, mais c'est parce que leur corps leur disait euh, Stop. Stop. Je vois. Stop. Voilà. Et eh bah ben, écoutez, les amis. Avec ces quelques paroles, on arrive à la fin Ah, Zach, c'était un plaisir 19h35. J'ai pas été trop bavard. Non, t'as été excellent. 19h35, ouais. on a parlé de plein de sujets, on a je couvert plein régalé. de trucs. Ça a été excellent et je te remercie, Samuel, merci. Bientôt, c'est toi bien. qui va euh, venir parler à la maison. 17 février, je suis dans l'hebdo, Etienne, ouais. avec Kayane et Laure. Ouais, exactement. exactement. Laure Valet, ça va être une belle émission. Une super belle émission. Tu veux que je t'annonce, euh, j'ai appris il y a quelques minutes, oui, la line-up de l'émission de vendredi. Oh, bah magnifique, fonce. C'est assez sympa. Fonce. Valérie Damido, oui, excellent. qui est déjà, déjà venu deux fois, qui est à l'aise comme un poisson dans l'eau, qui adore l'info. Génial. Et qui plaît bien aux viewers. Euh, Thierry Moreau, que tu connais bien. Très bien. Voilà, qui est déjà venu aussi deux à fois quoi. et qui vient souvent en pop-corn. Et j'ai appris il y a quelques minutes qu'Etoile va participer à sa première hebdo, Étienne. Rayou et Valérie, Valérie Damido, on a envie Rayou de sur voir un peu tout ça. Rayou sur la réforme des retraites, quoi. vendredi. <rire> Vous vouliez des streamers qui s'engagent, se, ah ouais, ben vous cool. allez en avoir, c'est cool. Merci, bon, en tout cas les amis, merci encore une fois Samuel d'avoir accepté de venir. Merci à vous d'avoir suivi, vous étiez très nombreux, ça m'a fait super plaisir, c'était vraiment génial. Euh, si vous arrivez à la fin, parce que je sais que c'est toujours le pic d'audience, qui ratez raté le début et tout, mes rediffs sont gratuites et en plus d'être gratuites, et ben vous, ça arrive sur ma chaîne YouTube dans la soirée en général si le traitement HD est bon, sinon demain, donc vous allez pouvoir regarder ça et ne pas en manquer un morceau. C'est terminé pour accord au livre cette semaine. Comme j'ai dit, il n'y a pas d'émission la semaine prochaine parce que je serai au Maroc. Mais on se retrouve le 14 février, il me semble, le mardi, pour une émission avec Henri et euh, Kevin Tran, donc les deux frères du rire jaune, les deux en même temps. Ça va être vraiment passionnant. Et plein de nouveaux invités très cool à venir dans les semaines euh, qui, qui suivent. On va faire une belle émission, enfin, une belle fin d'émission. Ah, une belle fin de, de, saison. de saison pour mon émission. C'est ça que j'essayais de dire. D'accord, il me terminé pour cette semaine. Et on se dit à la semaine prochaine, les amis. Ciao, ciao